Ben, merci à tous euh, déjà d'être venus ce soir euh, Donc euh, le, ce, ce le programme un peu de la, de la soirée ça va être de présenter, non pas en détail, comment, comment est composé le, de quoi est composé le livre, mais plutôt comment en fait, il a été réalisé, quelles ont été les difficultés rencontrées, et puis voilà, quelle a été l'approche avec l'éditeur sur ce, sur, ce, sur ce livre. Alors déjà, je voulais remercier l'équipe d'Océanopolis, Yann Le Nozer qu'on a vu tout à l'heure, qui a accepté le, le, cette proposition que je lui ai faite en février de, de vouloir présenter cet ouvrage ici. Également, euh, euh, donc, les deux personnes qui s'occupent de la, de la régie, donc Thierry et euh, Jean-Marc. Euh, également, cette, ce livre-là, c'est un livre euh, euh, qu'on ne peut pas réaliser tout seul, euh, pour euh, deux choses, parce que euh, c'est un travail qui est euh, énorme, à la fois euh, et qui demande un investissement en temps, un investissement de moyens, et donc euh, pour cela, il y a... Un certain nombre d'entreprises et de moyens humains euh, qui, qui, qui ont été nécessaires. Donc, les, les entreprises que je voudrais déjà remercier euh, pour l'élaboration de ce, ce premier ouvrage, euh, on va faire vite fait, mais euh, donc euh, Boehr pour les compresseurs, SICAM pour le, le matériel photo, euh, le, les caissons, Ultra Light, Light and Motion qui sont deux marques américaines mais euh, qui font du très bon matériel en, en termes de phare. Ensuite, les combinaisons ponce, donc c'est le, le, le petit logo qu'on voit là, donc c'est des, des combinaisons de plongée. Euh, euh, sur mesure euh, d'apnée mais qui sont euh, très bien pour, pour plonger ici Roth qui est un fabricant de, de bouteilles français donc euh, Harry Mer euh, et via Patrick Motreff que je salue euh, qui s'occupe de tout ce qui est réépreuve des bouteilles et en même temps la fourniture de matériel texte c'est à dire pour les plongées qui sont en dessous de 55-60 mètres euh, également, je remercie Scoobaland qui a, qui a euh, été présent euh, pour tout ce qui est concerné la logistique des détendeurs, donc la fourniture de détendeurs et le, la révision des détendeurs. Également, l'entreprise Navicom, Navicom, qui est une entreprise de, de Quimper, qui euh, nous a fourni le matériel euh, pour pouvoir euh, euh, mieux géocaliser euh, ces épaves-là. Et euh, enfin, euh, donc un partenaire euh, avec qui je travaille depuis 2007, c'est-à-dire quasiment euh, la, cré la création du, du parc marin, c'est le parc marin euh, d'Iroise. Donc euh, on, a, on, a, on a travaillé, c'était un long travail ensemble, euh, pour euh, essayer de mettre au mieux en valeur ce patrimoine immergé, sachant que euh, l'idée voilà, de départ de ce livre-là, c'était euh, euh, non pas de, de faire un, un recueil historique, de ce qui existe dans les, dans les épaves sous-marines de, ni de rentrer dans les détails d'un point de vue archéologie sous-marine parce que c'est pas mon travail mais mon travail c'est de faire de la photographie et pour les épaves c'était de, de, de vraiment donner envie aux gens de venir plonger sur, sur ces épaves et valoriser au mieux ce patrimoine. Euh, sachant que dans le passé on va dire sur les épaves bretonnes c'est un sujet qui est assez délicat parce qu'ici on a des conditions que vous connaissez tous euh, on n'a pas beaucoup de visibilité, on a des eaux, des eaux qui sont à peu près la moitié de l'année verte et euh, également euh, sur des épaves profondes euh, très peu de lumière donc la difficulté de, de, de ce bouquin c'était de pouvoir, euh, c'était même un challenge de pouvoir euh, lister un certain nombre d'épaves et Dieu sait s'il y en a ici en Bretagne mais toujours avec de la belle photo pour vraiment donner envie à chacun des plongeurs de venir plonger sur ces épaves donc voilà je remercie donc ces partenaires et tous les gens qui m'ont accompagné sur ce livre là et donc qui ont permis la réalisation de ces plongées ou en tout cas qui ont fortement aidé à la réalisation de ces plongées la, premièrement, on va d'abord montrer, euh, un, je, je vais montrer un petit peu l'étendue géographique du livre. Donc euh, le, le projet initial euh, que j'avais présenté à l'éditeur Gap, qui, qui l'a accepté tout de suite, euh, c'était de, de présenter 80 épaves sur toute la surface, euh, sur toute la côte bretonne, c'est-à-dire de Quiberon à Saint-Malo. Et très vite, donc on est parti sur une liste de 80 épaves. On a commencé à travailler dessus. L'idée, c'était de pouvoir fournir 80 épaves qui soient déjà visuellement belles et qui aient un intérêt à la fois photogénique et historique. Également, le deuxième... Le deuxième euh, le, le, le, le deuxième paramètre de, du, du choix de ces épaves hein, c'était qu'elles soient accessibles à la majeure partie d'entre nous et donc on était parti sur une liste à peu près avec euh, un certain nombre d'épaves pour euh, plutôt des plongeurs niveau 1 un certain nombre d'épaves pour plutôt des plongeurs niveau 2 pareil pour les niveaux 3 et 4 hein, et puis quelques plongées un petit peu plus profondes pour, pour les autres finalement en travaillant sur le livre je me suis vite aperçu que d'une part certaines zones euh, comme euh, la baie de Saint-Brieuc, donc les quelques épaves qui sont. Ah, c'est parti. Voilà, les quelques épaves qui sont ici. Donc c'est des épaves que je connaissais pas. Également du côté de Kerlouan je connaissais pas grand-chose dans cette zone-là. Et moi, évidemment, euh, en tant que plongeur Brestois, la, la zone que je connaissais le mieux, on va dire, c'était la mer d'Iroise, avec une, une préférence plutôt euh, du côté de Molène. Et donc, euh, à Ouessant, j'avais aussi pas, une, pas, pas, pas, pas beaucoup d'épaves euh, pas, pas, pas à présenter. Et en discutant avec les gens, en rencontrant donc, euh, certaines personnes comme Michel Cloître, comme René Augore, comme Loïc Lavignas pour la région de, de Saint-Brieuc, m'ont ouvert un peu leur, leurs archives et leurs recherches. Et euh, à partir de là, le nombre d'épaves à décrire dans cet ouvrage euh, a quasiment euh, augmenté de façon vertigineuse. Et pour moi, pas, autant c'était pas pensable de, de ne pas mettre les quelques épaves qu'il y a en baie de, de Saint-Brieuc, donc les épaves qui se trouvent ici, là, mais également c'était pas pensable d'en mettre moins dans cette zone-là. Euh, parce qu'on on a ici la particularité d'être dans, dans, dans une zone dans laquelle il y a eu beaucoup de circulation au siècle passé, et en plus avec des, des, une, un relief géographique assez compliqué, beaucoup de cailloux et des conditions météo assez difficiles aussi, et ce qui fait que ça a été une zone sensiblement propice au, au naufrage. Donc pour ça, on est arrivé très vite à la, à peu près 130 épaves avec l'éditeur, et dans, dans la liste finale et 130 épaves, c'était pas possible d'en faire un seul un seul livre. Donc, on a décidé de, de scinder l'ouvrage en deux et de faire un premier tome sur euh, les épaves plutôt du, de, de la partie nord de la Bretagne. et Un deuxième tome sur les épaves du, du sud de la Bretagne. Et euh, comme euh, ça, c'était un petit peu euh, au hasard, comme la, la partie nord était la plus avancée. Donc, euh, c'est celle là qui est sortie la première. Donc, le deuxième tome qui, qui viendra d'ici probablement deux ans, euh, traite plutôt la partie sud de, de Bretagne. Pour faire un tour vite fait sur euh, la liste des épaves qui sont dans le livre, Donc, on retrouve euh, la première épave qui est le golimine, qui est une épave euh, qui est interdite à la plongée. Euh, malheureusement, c'est la première du livre, mais euh, en même temps, euh, elle n'est pas réellement interdite. Elle est soumise à dérogation euh, du drasme. C'est une épave qui est très photogénique. C'est la plus vieille du, du livre. Donc c'est un 74 canon qui a coulé en 1814. Et euh, comme le, le, la zone géographique part de Brest jusqu'à Saint-Malo, je trouvais que c'était intéressant de mettre une épave vraiment brestoise. Et pour le coup, le Golimine, c'est un, un, un bateau euh, qui a une, une forte relation avec les villes de Brest. Également, on retrouve quelques canonnières. Donc, euh, et puis par là, on arrive dans une zone qui est la zone des pierres noires. On retrouve beaucoup de naufrages, beaucoup d'épaves qui sont... Pour, pour les moins profondes, très abîmées, euh, celles qui se trouvent dans 10-15 mètres d'eau, il ne reste plus grand-chose. Néanmoins, celles qui sont à peu près à 30 mètres de fond sont un petit peu plus riches. On retrouve notamment le war Balloon, par exemple, le xénophon, le jaunice caras, qui sont des épaves pas très profondes, pas souvent plongées, peut-être un peu moins que, que ce qu'elles pourraient l'être, et qui sont euh, euh, très intéressants au niveau de la faune et de la forêt en même temps euh, sur l'aspect euh, photogénique en fait, de, de, des sites un peu plus loin on retrouve donc, des épaves qui sont relativement connues le Saracen, le Colombian, l'Eldon et donc ici le Cadiz je me suis arrêté là pour la zone de, de Molène concernant Ouessan, donc j'ai essayé de récupérer euh, des, des épaves de façon à ce qu'on ait un pourtour euh, relativement homogène autour de l'île euh, je pense que Wesson, on peut facilement faire un livre entier sur les épaves de Wessant tant, euh, tant c'est un, un, un site qui est riche en type d'épave, en, en, en profondeur à laquelle on trouve ces épaves, et, euh, et également euh, donc sur, le, sur le, la nature des courants à Ouessan, le, les, les conditions de plongée à Ouessan, Il y a vraiment de, de quoi faire un livre entier. Néanmoins, bon, je me suis arrêté sur une dizaine d'épaves. Euh, une des plus connues, c'est le Drummond Castle, la numéro 23. Puis après, un petit peu, euh, j'ai fait tout le tour de, de la côte. Les épaves qui, pour moi, me, me paraissaient vraiment intéressantes, c'était les deux épaves qu'on voit, numéro 24 et 25, qui sont ici, l'Okavango et la Giavarvara. Ces deux épaves qui n'ont euh, pas été euh, souvent décrites, non seulement parce qu'elles ont été euh, découvertes et identifiées récemment, et d'autre part, euh, les, les, ce sont des bateaux qui ont coulé, euh, qui, qui, qui reposent aujourd'hui à peu près à 45-50 mètres de fond, dans des, euh, dans des vallées de canyon, euh, et, et, en, dans, dans des vallées et... Le, le, le relief en fait, sous-marin est très, très compliqué, ce qui fait que c'est très difficile pour les plongeurs de, de pouvoir se repérer sur, sur ces épaves-là. Donc l'idée, c'était de pouvoir décrire au mieux ces sites-là euh, de manière à ce qu'une euh, bah, euh, voilà, personne qui veuille plonger dessus euh, puisse avoir un peu plus d'aise euh, qu'il n'en avait auparavant. Donc, euh, donc un gros travail a été fait sur ces, sur ces deux épaves. Également, euh, donc, euh, on retrouve... Le, le tesseur et le vesper, qui sont deux épaves relativement plongées. Le samos, qui est une épave qui n'est pas trop connue, en fait, qui se trouve dans une, dans une quinzaine de mètres d'eau. Et ensuite, on arrive sur euh, deux grosses épaves l'inconnu du Kenzie, qui maintenant euh, donc, euh, a, a été euh, découverte sous le nom de Glenelg. Et euh, une deuxième épave, l'inconnue de Cadoran, qui, donc, qui se trouve euh, ici, et donc euh, juste en face de la petite, euh, la petite baie de Cadoran à Wesson. Il n'a pas été identifié pour le moment. Donc ensuite sur, sur la côte, on arrive avec deux épaves qui sont très connues, au moins l'une, la Moco Cadiz, numéro 34, l'Electra un petit peu moins, mais qui est à côté. Donc ce sont, ce sont des épaves qui sont plongées en même temps, en tout cas qui sont proposées par les mêmes clubs. Et ensuite, donc là j'ai découvert des, des sites magnifiques. Donc ça c'est le Vansbeek, le Benbridge, le Fratelli Principe, le Levenvel, le T27. Donc, c'est des épaves que j'ai pu euh, découvrir grâce à mon ami René Ogor, qui s'est euh, beaucoup intéressé sur cette zone, qui a beaucoup travaillé sur cette zone de recherche et qui, évidemment, euh, après, pour moi, euh, photographe, était, euh, était déjà euh, plus facile à appréhender et, et avec euh, des positions qui étaient euh, très bonnes, euh, des positions GPS ou des Amères qui étaient très bonnes et en même temps, euh, en même temps, déjà une identification des sites. Donc, euh, donc c est, c est cette zone-là, qui est une zone qui n'est pas beaucoup plongée, euh, ça a été une très très belle découverte lors de cet ouvrage. La deuxième zone aussi, qui est un petit peu plus connue, c'est euh, autour de l'île de Bas. Et autour de l'île de Bas, donc, une épave qui était relativement très intéressante, c'est le B-24. Le B-24, c'est un avion, un bombardier. Et euh, ce qui est relativement rare en Bretagne, parce que les bombardiers sont, sont construits, fuselage et ailes, la plupart du temps en aluminium. Donc, c'est des épaves qui se conservent relativement mal euh, sur nos côtes, euh, malgré le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de naufrages d'avions sur toute cette côte-là. Euh, c'est très difficile de, de retrouver euh, des débris. Par exemple, pour vous donner une idée, euh, donc le numéro 35 là, c'est euh, des hélices d'un hydravion, et donc on retrouve euh, plus de traces du fuselage euh, uniquement des moteurs et, de, et des deux hélices. Le B24, c'est une épave qui est un petit peu plus profonde que le, que le Catalina. Le Catalina, c'est dans 8 mètres de profondeur. Le B24, c'est à 45 mètres de fond. Donc euh, l'épave est un peu mieux conservée. Et aujourd'hui, ce qui a été retrouvé de l'épave, c'est euh, essentiellement deux ailes. Deux grandes ailes, dont une des photos est dans le couloir euh, à l'accueil. Une épave qui était également incontournable en baie de Morlaix, c'est euh, la Boukir B. Donc la Boukir B, euh, qui était un, un trois mâts en, en métal euh, anglais, euh, et dont le site euh, qui repose à, à 18 mètres de fond et dont le site est vraiment magnifique et couvert de gorgones. donc euh, ensuite entre l'île de Ba et Bréa donc là c'est une zone pour laquelle j'ai euh, trouvé euh, peu d'épaves euh, néanmoins euh, ça reste quand même des épaves intéressantes l'Henrière James donc, euh, qui est une épave intéressante et profonde l'Henrière James se trouve à peu près 45-50 mètres de fond ici le T29, c'est une épave qui a 60 mètres de fond. Le Giorgio, c'est une épave qui est plutôt à 70 mètres de fond. Donc, cette zone-là, on a des épaves qui sont relativement profondes. On en a plusieurs aussi un petit peu plus loin, qui descendent encore plus que 70 mètres. Euh, sur la côte, je n'avais pas grand-chose en fait, à présenter. Donc, euh, je, je suis resté sur ces quatre épaves, quatre, euh, cinq épaves euh, entre Bas et Bréa. Euh, deux épaves qui étaient intéressantes... Euh, euh, C'était euh, donc euh, la carpe qui est, euh, qui est intéressante pour son, le, le site sur lequel elle a coulé. Euh, c'est un site peu profond, d'une quinzaine de mètres d'eau, avec euh, du, sable, euh, du sable relativement blanc. Et, euh, et c'est un site qui est très, très photogénique et très abordable pour, pour on va dire, le plongeur niveau 1 euh, dès, euh, dès les, les beaux jours. Parce qu'évidemment, cette zone-là, c'est une zone qui est pavée de cailloux et, et le ressac est, arrive très vite dès qu'on a un petit peu de houle qui rentre, dans, qui rentre en manche. Le, une épave aussi intéressante, c'est le Ludwig Janssen, donc euh, qui a coulé dans la rivière du Trieu. Donc, dans la rivière les rivières du Trieu, on a quatre épaves. Je n'ai pas mis les quatre parce que euh, pour moi, ça n'avait pas réellement d'intérêt. Et, euh, et la, la plus belle, c'est le Ludwig Janssen, donc qui est aussi d'ailleurs la plus connue. Donc, euh, ensuite, on continue sur la zone de Bréa à Saint-Malo. Donc là, il y avait vraiment le choix... Il y a des gens comme Emmanuel Feige qui ont beaucoup beaucoup travaillé sur, euh, sur ce coin, notamment sur le coin de Saint-Malo. Donc euh, là, là c'est pareil. Hein, Emmanuel lui a fait un livre entier sur cette zone-là. Donc il y a vraiment de quoi faire. Au large aussi, un petit peu dans cette zone, on découvre de plus en plus d'épaves. Néanmoins, pour cette zone, euh, je suis resté sur une liste d'épaves qui était euh, relativement connue. Je ne me suis pas trop aventuré sur des nouvelles épaves. Parce que déjà, celle qui était connue était intéressante et avait toute une histoire intéressante à raconter. Donc, euh, donc voilà. Donc là, j'ai gardé à peu près une quinzaine d'épaves entre euh, Paimpol et puis Saint-Malo. Euh, donc, on retrouve euh, Lilda qui a une très grande histoire euh, avec la ville de, de Saint-Malo. On retrouve euh, des épaves comme le Laplace. C'est pareil, euh, donc euh, avec un, un aspect euh, historique important. Et puis, euh, au milieu de la baie, de Saint-Brieuc, euh, des épaves comme le et l'Islande, qui sont euh, très euh, photogéniques. Le Elche, qui est un ancien cargo euh, euh, qui a coulé euh, alors qu'il était rempli de sacs de ciment, et donc est relativement bien conservé. Donc euh, tout, tout, toutes ces épaves-là sont, sont également intéressantes, euh, la plupart pour leur aspect euh, photogénique euh, et euh, également historique. Et en fait, euh, la dernière épave, euh, c'est un, un, un, un petit bonjour aux Normands, c'est une épave qui est à Cherbourg, le Léopoldville. Alors en fait, l'histoire de cette épave et pourquoi elle se trouve dans ce livre alors que le livre, le livre normalement indique qu'il qu présente des épaves de Brest à Saint-Malo. En fait, au départ du projet, il y avait deux épaves pour lesquelles j'avais fait des plongées et j'avais vraiment des photos qui étaient intéressantes. La première, c'était le l'Ancastria qui est dans l'Estuaire de la Loire. Pour lequel, avec Jacques Lelay, on avait monté une expédition pour aller plonger dessus et faire de, de la photographie. C'était des plongées qui étaient assez difficiles parce que euh, ce sont des conditions terribles pour plonger. On va dire, euh, le, je pense que c'est le pire qu'on peut avoir. On n'a pas de visite du tout, 50 cm de visite. Et euh, on est dans l'estuaire de la Loire, donc euh, une eau qui est plutôt marron. C'est une épave qui fait, euh, qui fait 130 mètres de long. Donc euh, il faut s'imaginer, et puis à peu près euh, un petit peu moins d'une vingtaine de mètres de haut, donc il faut s'imaginer comme une barre d'immeuble qui fait 120 mètres de long et, et, euh, et donc euh, 20 mètres de haut, on va dire 6 étages, et, euh, et tout ça avec des ferrailles dans tous les sens. Donc évidemment euh, des, des, des plongées qui sont dangereuses et donc on a réussi quand même euh, avec Jacques à avoir des bonnes images de, de cette épave là. Et pour moi, même si était un, le, le, le projet initial, c'est un livre sur la Bretagne, c'était intéressant quand même de mettre l'histoire du Lancastria, qui est très peu relatée euh, dans, les, euh, dans les livres, et surtout de mettre de la photo sous-marine du Lancastria. La deuxième épave, c'était de Léopold Wilde, pour lequel, euh, moi j'ai plongé quatre fois. Et sur la quatrième plongée, euh, donc on a vraiment euh, cherché à trouver euh, quelle était euh, la photo qui était intéressante sur cette épave-là. Donc On le verra tout à l'heure avec les modèles en 3D. Le Léopoldville c'est aussi un paquebot donc, qui a coulé euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, le 24 décembre. C'était un paquebot qui était transformé en navire hôpital et euh, qui coulait à 60 mètres de fond et donc, qui repose sur son côté euh, tribord. Et, euh, la, la, tout l'arrière du bateau en fait, est sectionné et repose à une vingtaine, trentaine de mètres de, du navire et donc euh, et, et la photo qui pour moi était intéressante de faire comme souvent sur les photos d'épave c'était la photo des hélices et donc là on a vraiment euh, monté une stratégie pour pouvoir aller euh, photographier ces hélices qui, étaient, euh, qui, étaient, qui sont le, le point le plus profond de l'épave donc à 64 mètres. Et, euh, et donc j'étais très content parce qu'on a choisi les conditions de plongée et, et, et ces deux jours de plongée on avait une très très bonne visite ce qui est assez rare en Manche. Et, euh, enfin, en tout cas une, une visite comme celle là et, euh, et donc j'ai fait des très belles photos de l'hélice. Voilà. Du coup, le, le, le projet initial du livre sur les épaves devait s'appeler euh, 80 épaves de Bretagne d'un paquebot à l'autre, donc du Lancastria au Léopoldville. Comme ensuite le bouquin a été scindé en deux, donc, du coup, on a gardé, euh, on a gardé euh, le Léopoldville pour la dernière épave du, du tome 1 et pour euh, le tome 2, ce sera le Lancastria, la première épave. Voilà, C'est pour la petite anecdote du Léopoldville dans, ce, dans, dans cet ouvrage. On va passer rapidement sur un peu comment, euh, comment j ai, j ai, j ai, ce que j'ai proposé à l'éditeur pour, euh, pour la description des fiches. Et là, il y a eu à la fois un travail remarquable de l'éditeur et en même temps une confiance, euh, euh, je dirais les yeux fermés vers ce que je lui proposais. Certes, les épaves de Bretagne, ce n'est pas leur travail et ils ne connaissent pas très bien le sujet. Mais en même temps, euh, ils, ils m'ont fait cette confiance qui fait que, en, en, en travaillant ensemble, à la fois sur la mise en page, sur ce qu'on allait mettre dans, dans, dans, dans ces pages-là, et en même temps euh, sur sur ce contenu, euh, je pense que ça a été une vraie réussite. La, la vraie réussite, c'était la confiance qu'on a pu se donner mutuellement euh, euh, dans ce travail-là. Donc. Euh, pour, le, pour ce qui a été proposé pour l'éditeur. Donc là, j'ai repris la fiche du Kleber. Donc On voit, ne on voit pas très bien le, le détail, mais on le voit mieux dans le livre, évidemment. Euh, donc, euh, le Clébert, les, les, les fiches se détaillent toujours un peu de la même façon. Je n'ai pas voulu insister sur l'aspect historique. Vous voyez, là, l'aspect historique, grosso modo, on a deux, trois paragraphes. Pour moi, le, le but de cet ouvrage, ce n'était pas de, de, de décrire l'histoire en détail de, de ces navires, de leur construction jusqu'à leur naufrage. Euh, parce que euh, souvent c'est des histoires qu'on retrouve dans les archives et euh, en même temps je pense que c'est des histoires dont les plongeurs euh, n'ont aucun intérêt donc euh, en tout cas moi ma vision des choses pour ce livre hein, c'était euh, si, euh, si un plongeur plonge sur une de ces épaves là en, en ayant vite fait euh, lu le bouquin et qui se souvient que c'est une épave qui a coulé euh, à peu près 1920 ou à peu près 1880 moi c'est gagné si au fond il arrive à retrouver euh, et à identifier une chaudière et la machine ça c'est le challenge de ce livre c'est de pouvoir euh, euh, euh, arriver à, à, à cette connaissance là après détailler les formes d'hélices les arbres d'hélices où se trouvent les choses comment le bateau a, a, a, a naufragé etc c'est du surplus que de toute façon les plongeurs ne, ne, ne, ne gardent pas en mémoire et donc l'approche qui a été euh, qui a été faite pour ce livre, ça a été plutôt que de, de mettre euh, beaucoup de pages en fait sur l'historique de, des navires, ça a été de donner en fait les points clés pour pouvoir re retrouver facilement des informations sur ce navire. Si quelqu'un veut, euh, veut veut faire ses recherches, alors là le Kleber évidemment c est, c est, ça fait partie des bateaux pour lesquels on peut avoir le plus d'informations, hein, euh, euh, rien qu'à voir le livre de, de Bruno Jonin et Paul Marek sur le sujet où, où on a 52 pages rien que sur les pages du Kleber. Mais euh, voilà, donc les informations pour moi essentielles d'un navire, c'est de donner son ou ses noms qu'il a eu lors de sa vie, également son chantier de construction, parce qu'avec un nom et un chantier de construction, on a quasiment maintenant aujourd'hui toutes les informations qu'on qu qu a besoin sur un navire, les, les travaux d'archives des villes, et notamment, je pense aux villes écossaises. Euh, qui ont été euh, très actives euh, dont les industries ont été très actives dans la fabrication de ces navires euh, à la fin du XXe siècle enfin euh, fin XIXe, début XXe euh, ces chantiers ont mis à disposition leurs archives et aujourd'hui très facilement avec un nom de chantier et un numéro de navire on arrive à retrouver quasiment toutes les informations qui sont mises à jour sur ce navire donc ça pour moi c'était deux informations essentielles le nom le, et le... Et le nom, le nom du navire et le nom du chantier. Une autre information qui était importante aussi, c'était de dire euh, à peu près les dimensions du navire. Parce qu'on ne penche pas de la même façon sur un chalutier que sur une épave qui fait 110 mètres de long. On ne l'approche pas de la même façon et euh, on ne s'y perd pas de la même façon non plus. Quoi. Également, euh, donc voilà, donc la partie historique. Et puis un petit paragraphe sur le naufrage, évidemment, pour euh, qu'on ait un petit peu connaissance de comment, euh, comment euh, le bateau euh, est arrivé dans cet état. On a pour chaque plongée un petit cartouche avec les informations principales. Donc les informations principales, on retrouve la localisation géographique, donc ici sud-pierre noire, la position GPS. Donc ça, c'est des, des sujets de discussion qui ne se terminent plus. Est-ce qu'on donne une position, est-ce qu'on ne la donne pas Est-ce que quand on communique une position, on fait exprès de mettre une erreur dedans pour, pour, pour pouvoir brouiller l'ennemi moi, ma, ma, ma vision de la chose, c'est que je n'ai jamais été plus excédé d'avoir un livre entre les mains sur l'eau avec une position GPS, de plonger à cette position et de m'apercevoir que finalement, au fond, je ne trouve que du sable. Donc euh, l'idée, c'était si je publie les positions GPS, je les publie proprement. Et si je ne les publie pas, ben je ne les publie pas. Et le choix qui s'est fait vraiment sans réfléchir, c'était de les publier proprement, de manière à ce que nous tous, on avance dans notre démarche de, de connaissance et d'approche des, des épaves sous-marines bretonnes. Donc sur ces points GPS, il y a un gros gros travail qui a été fait parce que, je prends ici ben, l'épave du Kleber, vous avez vu un peu la taille, hein, donc c'est un peu plus d'une centaine de mètres de long, et quand on donne un point du Kleber, si on donne l'arrière, donc à l'arrière il n'y a plus les hélices, donc il n'y a plus grand chose à voir maintenant, tout a été ferraillé, mais si on donne l'arrière en fait ça ne va pas être la même approche que si on donne l'avant. Et euh, il peut arriver, euh, parfois, dans un club de plongée, on dit, c'est bon, j'ai mouillé sur le clébert. Oui, mais où sur le clébert Sur l'avant, sur l'arrière, sur les hélices Que vont voir les plongeurs ben, Les plongeurs, c'est facile, ils descendent sur les pas, ils prennent la direction est, et puis ils sont sur l'avant. Ouais, mais s'ils sont sur la moitié du bateau, le clébert est à 45 mètres de fond, donc euh, les gars, ils ne vont pas faire 50 mètres pour aller sur l'avant, simplement pour aller voir les hélices. Donc, l'approche dans ce livre, ça a été de resituer les points... Euh, réellement euh, intéressant sur ces épaves là alors je vous cache pas souvent c'est le centre du bateau hein, les chaudières la machine mais néanmoins quand il y avait des, des, des, des parties qui étaient réellement intéressantes de peut-être donner deux points donc là par exemple on voit que sur la fiche du clébert on a deux points, on a le point des ancres qui est euh, probablement la partie la plus intéressante en tout cas pour une première plongée sur le clébert et également la machine qui est la deuxième partie la plus intéressante peut-être plus pour une deuxième ou une troisième plongée sur le clébert sur le voilà après l'arrière c'est aucun intérêt donc euh, donc euh, on passe dessus. Le, le type de bateau, sa date de naufrage, à peu près la profondeur, donc là on voit pas très bien, mais c'est marqué de 43 à 48 mètres. Alors ça c'est de l'approximatif, hein, on va dire, hein, c'est toujours difficile parce que la profondeur dépend de beaucoup de choses, des, des conditions météo, des coefficients, évidemment, et puis du moment exactement à laquelle on plonge dessus. Mais c'est une, une approximation à peu près de, du site. La difficulté euh, de cette plongée donc là, par exemple, on voit euh, houle du large, profondeur. Donc le Kleber, c'est une, une épave qui se trouve dans un endroit qui est assez exposé à la houle du, du large. Donc c'est vrai que, euh, disons, ce n'est pas une épave qu'on va faire quand on a des résidus de, de, de houle de, de, de tempête, par exemple. Une petite description, ici, épave impressionnante. Voilà. Donc ensuite, on retrouve là euh, une zone qui décrit plutôt la plongée en elle-même. Donc euh, l'état général de l'épave, qu'est-ce qu'on va retrouver, quelle est sa distance de la côte. Ça c'est aussi important, euh, qui, euh, par exemple pour moi qui suis un plongeur euh, autonome, euh, c'est important de savoir, ben, certaines épaves, euh, euh, quel est le port d'accès le plus proche, quel est l'endroit le plus facile pour mettre à l'eau, si c'est le port du Conquet, le port de lanne ou, euh, ou un autre port. Donc euh, à chaque fois j'ai décrit la, la distance de chaque port et également à la fin du livre j'ai listé toutes les cales de mise à l'eau qu'on pouvait avoir entre Brest et Saint-Malo, en tout cas qui sont accessibles pour la mise à l'eau de, de semi-rigide. Et euh, également les conditions d'accès à ces cales, parce qu'on a beaucoup de cales euh, en Bretagne où à partir de, on va dire de, de pleine mer euh, plus 3, euh, on ne peut plus mettre à l'eau, il n'y a plus assez d'eau. Euh, donc euh, l'état, les coefficients, alors ça c'est une partie qui, euh, qui moi m'a demandé beaucoup de temps et euh, qui je pense euh, une réelle plus-value dans ce livre, hein, c'est de pouvoir détailler euh, le plus précisément possible... Quelles sont les conditions les plus favorables pour pouvoir plonger sur cette épave Alors c'est sûr, beau temps, ça c'est une première condition hein, qui est valable pour, tout, pour tous les sites de plongée. La deuxième condition, c'est l'étal. Même si parfois on a des épaves où, sur lesquelles on peut plonger quasiment à n'importe quelle heure de la journée, si on est sur des petits coefficients. Je pense par exemple au Saracène ou au Colombian. Mais euh, on se retrouve par exemple à Oessan, avec une dizaine de sites de plongée différents et quasiment chaque site a ses particularités en termes d'étal, de, de, de, d'étal de courant, pas d'étal de marée, donc ce qui est un petit peu différent la plupart du temps, l'étal de courant se trouve en même temps que l'étale de marée, mais il y a des endroits où on a des décalages et c'est ce décalage qui fait qu'on réussisse à plonger ou non par exemple une épave comme, comme l'Ocavango ou la Guevara on a des décalages de 3 heures et 9 heures. ça veut dire qu'on va avoir par exemple une montante qui va durer 9 Heures et une descendante qui dure que trois heures parce que effet de site euh, euh, autour de l'épave. Donc là, c'est intéressant pour moi de, de, de préciser réellement ici les étals et les coefficients euh, qui étaient le plus favorable pour euh, pour aborder la plongée. Le type de fond c'est aussi important parce que euh, une, une épave qui va se retrouver sur un fond plutôt euh, sable blanc euh, va avoir tendance à faire ressortir énormément de lumière. Donc euh, qui dit lumière, dit euh, on va dire effet, par exemple effet narcotique euh, bah, amoindri. Par exemple, je, parle, je pense aux épaves profondes comme les épaves du Dromone, où euh, on, on va être beaucoup moins sujet à la narcose des profondeurs si on plonge à l'air, parce que l'épave est très lumineuse la plupart du temps, et que le fond, euh, le, le, le, le fond marin renvoie beaucoup, beaucoup de lumière, et euh, à, à, à, à la différence d'épaves comme le Georgios, Georgios Bay, euh, qu'on a vu tout à l'heure, qui est euh, à peu près 70 mètres de fond, ou qui là est, est quasiment tout le temps dans le noir, donc euh, ce n'est pas où euh, on ne va pas avoir la même approche, même si on est sur des profondeurs qui sont sensiblement les mêmes, 64 mètres d'un côté et 70 mètres de l'autre. La visibilité moyenne sur site, alors ça évidemment c'est très aléatoire, hein, c'est moyen, c'est à peu près ce qu'on peut trouver. Euh, voilà, bon là, Clébert, hein, j'ai mis 10 à 20 mètres, euh, ça peut arriver euh, parfois d'avoir 50 cm hein. mais euh, voilà, c'est... Un peu une, une approche euh, globale. Le courant sur l'épave et puis également euh, la, veille, euh, la, veille, euh, la veille sécurité. Donc un petit rappel sur euh, le canal 16. Et puis euh, le numéro de téléphone à chaque fois, euh, comme tous les bateaux ne sont pas forcément équipés de VHF chez les plongeurs, d'un numéro de téléphone euh, du sémaphore le plus proche, en tout cas le sémaphore qui est sur la veille euh, dans cette zone-là. Ensuite, euh, la description de l'épave. Donc la description de l'épave... Euh, je l'ai fait souvent, souvent sur le même schéma, d'une part parce que c'était plus facile pour s'organiser, c'était plus facile aussi pour que le lecteur soit, euh, se repère facilement sur chacune de ces épaves. Donc euh, l'approche, ça a été de décrire une partie, l'avant, une autre partie, le milieu et une autre partie, l'arrière. Ou alors quand vraiment, euh, euh, voilà, parfois un petit peu changer de sens. Mais euh, c'était toujours voilà, d'écrire euh, toujours euh, ces trois parties essentielles du bateau, après en précisant quelle est, quelle est la partie la, qui est la plus photogénique et celle qui vaut vraiment le coup. Typiquement, sur le Kleber, ça va être, on va dire, l'avant et le milieu. Mais sans oublier quand même la partie arrière avec, avec une petite description. Pour les documents historiques, donc là, euh, le, le travail euh, a été à la fois difficile et à la fois facile. Alors facile, parce que je n'ai pas voulu m'encombrer de trop de documents historiques. Et avant tout, j'ai voulu euh, donner envie aux plongeurs d'aller de, de, de, plonger sur ces épaves-là. Donc j'ai mis vraiment un accent sur la photo. Euh, les documents historiques, j'ai mis la plupart du temps quand j'en ai trouvé des photos de, de, du navire tel qu'il était euh, lorsqu'il flottait mais, euh, mais et parfois j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir mettre un ou deux petits documents qui avaient une, une anecdote sympa, sur laquelle il y avait une anecdote sympa à raconter, donc par exemple sur la fiche du Kléber euh, j'ai mis cette photo que J'ai trouvé dans un club de plongée et euh, Dieu sait s'il y a eu euh, un, un nombre très important de, de cartes postales réalisées euh, du Clébert. Mais euh, je connais à ce jour que deux cartes postales euh, sur lesquelles on voit bien les trois hélices de l'arrière. Donc là on les voit, bon, c'est un, un petit peu petit, mais donc une au milieu, une, une, une à droite, une à gauche. Ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui on les voit plus ces hélices, elles ont été remontées, elles ont été ferraillées. Et donc, pour faire la, la relation directe avec le document qui est en dessous, qui est l'acte de concession du Clébert, qui était rédigé à une époque où, euh, où le, le ferraillage des, des épaves dans les années 60 était quelque chose de, de, de, de quotidien pour, les, pour les, les, les plongeurs qui en vivaient, tout simplement. Voilà. Donc, euh, ensuite, en, sur la fiche du Clébert, par exemple, on retrouve. Euh, voilà, des photos. Donc là, on a des photos de, de la double tourelle de, de canon de 164 mm. Donc ici, le poste de commandement. Ici, on retrouve euh, une des photos des ancres Les autres ancres donc ça, c'est euh, la photo que vous voyez sur la couverture du, du livre, qui est euh, pour moi euh, euh, une partie qui est très emblématique sur cette épave, qui l'est aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de, de, de, de, de mettre cette photo euh, en couverture. Euh, et puis, une autre photo que j'ai réalisée il y a, a 5-6 ans, euh, qui, qui c'est en fait un paquet de, de douilles donc c'est des petites douilles de canon de 47 mm mais en fait les douilles étaient bien rangées je ne sais plus si elles le sont aussi bien maintenant mais à l'époque elles étaient bien rangées ici et je trouvais que cette photo était intéressante pour, pour montrer un peu comme euh, parfois même des épaves comme le Kleber qui sont euh, euh, déjà qui a coulé, retourné et qui en plus bon, ont été abîmées avec le temps comme quoi on peut retrouver quand même des éléments assez significatifs et des choses intéressantes Dernière partie sur la fiche du Clébert, c'est donc un plan qui est relativement connu du service historique de la, de la Défense, donc, euh, qui montre un peu voilà, le Clébert à quoi ressemblait, donc une vue de, de profil et puis une vue de haut du bateau. Donc on retrouve, euh, on retrouve ici et ici les grandes tourelles de canon de 164 mm qu'on qu voyait en photo derrière. On peut s'amuser à chercher un petit peu les éléments qu'on trouve sur l'épave, les, sur les notamment les quatre cheminées qu'on retrouve bien. Les machines qu'on ne voit pas sur le schéma, mais qu'on retrouve aussi bien sur le bateau, sur l'épave. Et les ancres à l'avant, donc qu'on voit aussi ici et puis ici. Pour continuer cette présentation, euh, on va parler photos un petit peu. Et donc euh, l'idée, c'est de passer un, rapidement voilà, sur quelques photos du livre. Donc euh, montrer un petit peu euh, certaines photos et puis euh, voilà les difficultés, les difficultés qu'on peut avoir à, à, à photographier euh, ce genre d'épave. Donc ça, euh, c'est l'épave du Benbridge, donc, qui est située euh, euh, en face de Pouguerneau. C'est une épave euh, qui est quasiment pas plongée, voire pas du tout plongée, et qui est très très belle avec beaucoup d'éléments. Néanmoins, la difficulté, c'est de pouvoir identifier les éléments euh, de l'épave. Donc là, on retrouve une encre. Et vous voyez qu'ici, on est sur des profondeurs euh, à peu près à une quinzaine de mètres. Et la difficulté, c'est souvent ben, de chercher entre les laminaires. Donc là, on est sur une période estivale. Ben, essayer de retrouver des éléments d'identification du, du navire, autre que euh, les poutres, les structures de, de, de fond du bateau, qu'on arrive à identifier relativement facilement. Voilà. Donc là on a une encre. Le Bainbridge, c'est une épave euh, sur laquelle il reste encore son hélice principale. Donc là on retrouve l'hélice principale. Donc vous voyez fond de sable, hein, donc une épave qui est très photogénique, très aussi euh, lumineuse mais couverte de, de, de faune et un petit peu de, de, de, de flore aussi, quoi. enfin de flore et de faune. Toujours le Benbridge. Donc là, on est sur une chaudière. Donc cette photo, c'est pour vous illustrer un petit peu euh, déjà la faible profondeur du site. On est une quinzaine de mètres d'eau. La difficulté de pouvoir faire ce type de photo, c'est que là, on est vraiment en contre-jour. Et un contre-jour sous l'eau, ben, c'est, euh, on va dire, quatre fois un contre-jour euh, terrestre. Donc euh, c'est donc, euh, toujours euh, très délicat de pouvoir avoir euh, des éléments qui sont nets et clairs euh, sur une même photo sur laquelle on a un contre-jour avec un soleil euh, euh, sur, sur, sur, la, sur la surface de l'eau. Et là, donc, on voit sur cette photo, donc, ça, ce sont des éléments d'une chaudière. Une chaudière, c'est un gros cylindre hein, qui fait, euh, on va dire... Euh, plusieurs tonnes, voire parfois plusieurs dizaines de tonnes de, de, de masse. Et, euh, et donc euh, c'est en acier, c'est relativement très costaud, très très lourd. Et là on peut s'imaginer, donc là on voit les tubes de chauffe hein, de la chaudière. Donc les tubes de chauffe c'est les tubes dans lesquels passe l'eau euh, qui chauffe, qui part, en, qui part en vapeur et puis après qui part dans la machine pour pouvoir actionner les deux trois pistons de la machine et, et ainsi faire tourner l'arbre d'hélice et, euh, et, euh, et donc faire avancer le navire. Donc euh, là, on est euh, sur une chaudière qui est complètement éclatée. Voilà. Donc ici, ce sont des zones qui sont très, très exposées euh, à la houle l'hiver. Et donc, il euh, n'y a pas, pas beaucoup d'éléments qui, qui résistent à, à, au, au reste des épaves. Un, un, une deuxième photo pour montrer vraiment la, la colonisation des épaves à faible profondeur. C'est un maillon de chaîne euh, d'une épave qui s'appelle le Volanta Wesson, donc qui est assez récente et euh, qui est très photogénique. Voilà. Et donc là, on retrouve un maillon... Ici, on a un autre un peu plus loin, un peu plus loin, c'est un bout de chaîne qui est tendu, en fait, sur l'avant. Et donc là, on voit le, le, la, la colonisation des algues tout autour de, de l'épave, et puis de tout, tout ce qui est aussi euh, faune, faune et, euh, et éponge encroutante sur les, euh, sur les maillons. Là, pareil, on est, là, on est sur l'épave du Samos. Donc là, euh, ça, c'est l'arbre d'hélice, en fait, de l'épave. Donc c'est... Euh, des photos qui sont difficiles à faire parce que ça rend rien du tout et si on ne l'explique pas, euh, on ne sait pas ce que c'est. On n'imagine même pas que c'est une, une zone en métal et, euh, et néanmoins c'est quand même une partie importante du, du navire. Donc euh, j'ai trouvé que c'était une photo qui était intéressante à faire et puis à, à proposer. Pareil, on retrouve hein, tout autour beaucoup d'algues, beaucoup donc les fonds les d'Ouestan fonds euh, comme partout en Bretagne, mais euh, particulièrement à Ouessant sont très très riches. Et jusqu'à jusqu 15 mètres, on, on trouve beaucoup, beaucoup d'algues. Là, on est un petit peu plus profond, on est à 20 mètres. Donc là, on est dans une chaudière, à l'intérieur d'une chaudière. Donc, euh, les petits trous qu'on trouve, en fait, c'est le, le, le, le reste des tuyaux de chauffe. Donc, on le verra sur d'autres photos. Euh, et donc là, évidemment, tous les tuyaux de chauffe, on en, on en voit un, en fait, d'ailleurs, là qui, qui reste encore. Ça va être le seul qui reste de, de la chaudière. Et puis tout ça, ben, le, on va dire, c'est le pourtour de la chaudière. Donc, il ne reste plus grand-chose. Ici, le jeune Iscaras, il est, il est basé aux pierres noires. Puis les pierres noires, ben, comme, comme vous le savez, c'est des zones qui sont extrêmement brassées l'hiver, donc, euh, donc, euh, pour lesquelles les, les épaves souffrent beaucoup. Donc là, pareil, donc, un reste de chaudière. Donc ça, c'est un cache de chaudière. Donc on retrouve sur ce cache l'ensemble des petits trous dans lesquels étaient enfoncés les tuyaux de chauffe. Et là, on retrouve les deux gros foyers, un ici et un ici, qui sont en fait les, les foyers d'alimentation du charbon pour, pour pouvoir chauffer donc, les tubes qui sont, qui sont dans la chaudière. On est à peu près la même profondeur. Là, on est dans la Kyrbé, sur la boue kirbé donc dans la baie de Morlaix, à 18 mètres de fond. Donc ça, c'est une des photos qui est intéressante pour l'épave et, et probablement la zone la plus photographiée de l'épave, puisque c'est une encre, là, qu'on remarque bien sur l'avant. Également, là, on voit sur l'arrière, en fait, c'est l'étrave qui pointe... Donc tout l'avant de l'étrave, c'est cette zone-là, qui pointe vers le ciel, en fait. Donc on retrouve, on retrouve la, la forme du bateau. Ici, on retrouve un écubier, c'est-à-dire le, le tube dans lequel rentre la chaîne... Du bateau donc avec un petit bout de chaîne qui sort puis qui va aller se perdre dans le sable ou un petit peu droite à gauche derrière on a un gros tas de chaînes cette épave, la Boukirbé euh, est intéressante, on le verra tout à l'heure, euh, surtout pour le, le, les, les, les, les, le nombre de gorgones de toutes les couleurs qu'on peut trouver sur, sur ce site. Et c'est pour ça que ça en fait un site qui est euh, relativement très prisé des plongeurs, parce qu'en euh, baie de Morlaix, donc assez calme. Et en plus, euh, en plus euh, très très photogénique pour ceux qui aiment faire de la photo et encore plus de la photo euh, bio. Là, on est avec un plongeur dans la chaudière du, du Tesseur. Le Tusser, c'est une épave de Keaouessan qui, qui, qui se situe euh, à la partie la moins profonde. C'est la chaudière, à peu près, on est dans 15 mètres d'eau et la partie la plus profonde, c'est 45 mètres. Donc, ça se trouve sur donc, euh, la pointe de Perne à Oessan. On verra tout à l'heure euh, des photos. Euh, cette chaudière, aujourd'hui, elle n'est elle, elle elle est plus comme ça. Elle a été, euh, cette photo, à quelques années. Elle a été euh, complètement euh, écrasée par, par les différentes tempêtes qu'on a eues euh, les hivers derniers. Euh, néanmoins, euh, voilà, c'est toujours très difficile euh, toujours, euh, euh, de, de pouvoir diffuser des photos toujours récentes des épaves, surtout, euh, surtout un livre qui en cite 65. Et euh, en plus de ça, je trouvais que c'était... Euh, une partie intéressante de pouvoir montrer qu'avec euh, la dégradation et avec le temps et avec les conditions météo, eh ben, euh, on pouvait avoir carrément des, des, des, des zones comme ça, donc des chaudières qui, qui se, se creusent de tous leurs éléments à l'intérieur pour pouvoir ensuite faire passer des plongeurs. Donc là, on retrouve un, un tube de chauffe ici, par exemple. Là, on en a plusieurs qu'on voit un petit peu moins parce que c'est dans le sombre. Et puis sur le devant, là, on en voit un. Voilà, c'est ce qui reste, c'est ce qui, ce qui tient un petit peu la, la structure en place. Donc là, on est sur le. Sur, on a passé vite fait la moco. Donc euh, la moco, euh, c'était donc. Euh, voilà. Ici, donc euh, juste une photo pour montrer un petit peu la, la taille des éléments euh, sur, sur, sur, sur l'épave. Donc ça, c'est des éléments par contre qui vont rester des années euh, de, de, dans, de cette taille-là parce que euh, là, on est sur des éléments en acier plein ou quasiment plein, très très lourds. Et, euh, et donc. Euh, et donc, à un moment donné, quand la coque qui se trouve ici va se fragiliser, cette partie va tomber, va se retrouver, euh, va se retrouver le, le, le, sur le sable. L'épave d'après, c'est une épave qui est relativement connue ici euh, par les plongeurs, qui s'appelle l'Eldon. Donc, qui est intéressante par, euh, par sa proue en fait. Hein. Donc, on voit bien la proue ici. Euh, un petit peu plus loin derrière, on aperçoit aussi euh, les, euh, les, les, les rambardes en fait, de, qui, qui se trouvaient donc tout autour du navire. Ici, on voit des éléments de pont. Et euh, là, en fait, ici, le, le, donc on voit en second plan, c'est donc le tuyau dont je vous parlais tout à l'heure, les cubiers, donc, euh, qu on retrouve, euh, dont on retrouve la sortie qui est ici. Et puis, bon, là, il n'y a plus la chaîne, il n'y a plus l'encre. Hein, mais euh, voilà, c'est comme, comme ça que c'est fait. Puis de l'autre côté, là, il y en a un aussi avec un autre tube. Et donc, la sortie du tube donne sur le pont. Puis après, ça va sur le, sur le guindeau et puis euh, sur toute la, toute la machinerie qui est sur le pont pour, pour, pour remonter les encres. Donc là, on est sur les, les, les, une, une des tourelles du Clébert. Donc pareil, là, c'est le poste de commandement. On passe un petit peu. Ça, c'est le Saracen. Donc, euh, comme vous pouvez voir, en fait, il y, y, y a, moi, j'ai pris le parti de, de, de faire des photos euh, dans des conditions, dans les meilleures conditions que je pouvais avoir. Alors, c'est pas forcément les meilleures, mais en tout cas, c'est les meilleures que j'ai trouvées au moment où j'ai fait ces photos et, et au moment où j'ai fait ce livre. Et, euh, et l'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir montrer euh, le, le, le, le, le navire, le plus d'ensemble possible du navire. Donc là, on est sur euh, la partie de la calavant du Kléber, du, du Saracen. Donc on voit que euh, bah, c'est un mélange de bric à brac, de beaucoup de choses. Alors après, est-ce qu'on peut identifier des éléments en cherchant bien On peut trouver des... des ici, ici, par exemple, on retrouve probablement une, une rembarque de pont. Euh, et puis ensuite, euh, bon, en creusant bien, je pense qu'on peut identifier d'autres parties. Euh, voilà, c'est pour montrer un petit peu le, le, le bric à brac d'éléments qu'on peut trouver sur nos épaves ici. Chose qui ne ressemble pas du tout aux épaves de Méditerranée, parce qu'en euh, Méditerranée, déjà, les épaves ne sont pas écrasées de la même façon. Elles ne sont quasiment pas écrasées, sont en bien meilleur état. Mais par contre, l'ensemble de ces petits éléments euh, qui, avant, faisaient partie de, du, du, du mobilier, en fait, du navire... Hein, euh, ce sont des, des, souvent en Méditerranée ont été pillés et puis euh, remontés et ici euh, les conditions de plongée et puis euh, les conditions aussi de pillage des épaves sont quand même un petit peu plus difficiles donc il reste, euh, il reste beaucoup plus de choses à, à photographier sur ces épaves là on est sur une épave qui est à le, le Saracen. donc on est euh, à peu près euh, un, un, petit peu, un petit peu moins de 50 mètres de fond Là, ça, c'est l'épave du, du Kenilworth. Donc, euh, on retrouve l'hélice, euh, le, le, le moyeu de l'hélice, et puis une autre pale. donc une pale là, une pale là, une autre pale là, le moyeu. Là, on a une partie de safran qui est plantée dans le sable. Alors, euh, on ne le voit pas, mais là, c'est assez lumineux. Et, euh, et c'est une épave, le Kenilworth, qui est peu plongée, qui est, par exemple, moins, moins souvent plongée que le Kleber, qui, pourtant, se trouve beaucoup plus près euh, du port du Conquet que, que le Kleber et donc c'est une, une épave sur laquelle j'ai beaucoup de plaisir à plonger et à faire des photos car elle est très photogénique on a un fond sableux plutôt blanc qui fait ressortir beaucoup de lumière on a beaucoup d'éléments qui sont encore à poste comme le safran, l'hélice, une hélice de secours, les deux chaudières, la machine qu'on identifie encore bien et puis euh, beaucoup, de, beaucoup de treuil puisque c'est un, un cargo d'une taille assez importante et puis, euh, et puis sur l'avant euh, des ancres. là on est sur l'aile du bombardier euh, euh, dont je vous parlais tout à l'heure donc, euh, ça donc, là, on est à 45 mètres de fond, on est sans éclairage. Hein. Euh, donc, on est pas très loin de l'île de Bas, je dirais à peu près à 1 et demi de l'île de Bas. Et donc, on retrouve le train, un, un des trains d'atterrissage du, du bateau, avec le, du, de l'avion, pardon, avec son pneu, son, son moyeu et puis le, le, toute la partie du train ici, là. Et ici, on retrouve les deux, les deux restes du moteur. Donc ici, ce moteur-là qui a probablement sauté lors de l'explosion et ici, le deuxième moteur qui reste. Voilà, donc ça, ça c'est des épaves qui sont assez difficiles à localiser parce qu'elles sont toutes petites, de, de, de, il ne reste pas grand chose, les profondeurs euh, sont quand même conséquentes, à 45 mètres c'est assez difficile, de, de, de, en tout cas on n'a pas la même aisance pour aller faire de la recherche que dans 15 mètres d'eau, et, euh, et également la difficulté c'est le courant, parce que... Euh, ben, Là, on se retrouve on se trouve dans des zones où on a des étals qui sont très courtes et des courants qui repartent très très vite. Donc, on n'a pas le temps, au fond, de, de, de chercher ni de faire des très longs paliers. Donc, pareil, là, c'est une, une hélice. Donc, ça, c'est une hélice sur le, pareil, le B24. Donc, pour vous donner une idée, quand on a trouvé l'hélice, la première palanquée avait, avait attaché son petit bobino qu'on voit là, là, Donc, avec un, un bout qui part. Et, euh, et le bout, ben, il fait quasiment un acte de, de, de 45 degrés, tellement il y a de courant, déjà, euh, au, moment où, au moment où je prends la photo. Parce que le temps que le, les, les, les, la palanquée euh, trouve l'hélice et met le bobino, euh, le dévidoir avec un parachute au bout remonte, puis que nous, on se mette à l'eau pour aller faire une photo, euh, le, le jus avait déjà, avait déjà bien repris. Là, on est sur l'épave du Sif à Ouessant. Donc l'épave du Sif a coulé dans la baie de Lampol à Ouessant. Donc la baie de c'est une zone qui est euh, comme un peu partout autour de Wesson, euh, très profonde. Euh, on a euh, au milieu de la baie des fonds à peu près de 50-55 mètres, là où est coulé le Sif plutôt sur la sortie de la baie. Puis après, euh, juste après la sortie, euh, à, la sortie où, ouais, à la sortie de la baie, on va dire, on a euh, des épaves comme l'Européen qui sont à 67-70 mètres de fond. Donc euh, beaucoup de fond. Le Sif, c'était un cargo euh, qui a coulé... Euh, en fait, qui a commencé à agiter donc, par une voie d'eau qui a été prise en remorque euh, par l'abbé Flandre euh, à l'époque et euh, qui a été mis à l'abri dans la baie de Lampol à Wesson. Et, et en fait quelques heures après il a coulé tout seul donc, euh, avec sa voie d'eau et donc euh, il a coulé sur le côté et c'est un bateau qui est resté très longtemps euh, quasiment entier donc euh, une, une, une des plongées euh, qui est très intéressante en Bretagne parce que c'est rare d'avoir des bateaux dans cet état là donc le Peter Swift, on a encore les mâts charge qui sont, euh, qui sont en plein eau. On a aussi euh, les bancs de ces On a tout, tout, tout l'ensemble des câbles et des bouts pour euh, faire fonctionner ces mâts charge et encore en place. Et également, donc là, on voit, c'est la, la cheminée arrière du, enfin, la cheminée du bateau. Donc euh, pour vous détailler un petit peu cette photo, là, on a l'extrémité arrière du bateau. Là, on a la cheminée. Donc la photo, elle est prise d'à peu près de, de, du haut de la cheminée. Là, on a Kiel, qui est donc, euh, le symbole de, de l'armateur. Et puis, euh, ensuite, euh, là, on a des passerelles. Une ici, une ici, puis une un peu plus bas. C'est les passerelles qui vont directement à la timonerie. Donc, toute cette zone-là, en fait, c'est euh, la timonerie. On retrouve euh, des restes de fenêtres, ici, ici, ici, des trous, en fait. Hein. Euh, donc, voilà. Et euh, l'hiver dernier, il y, y, y, y, y a un an à peu près, un peu plus d'un an, les, les, toute cette partie s'est effondrée. Donc, euh, bon, ben, c'est la, la, la vie des épaves, hein. les épaves évoluent dans le temps, et euh, d'où la nécessité de, de, et l'intérêt de, ben, de faire des photos pour suivre un petit peu cette évolution-là. Là, on est sur une épave qui est un petit peu plus profonde, euh, donc euh, ça, c'est le, le Colombian. Donc, cette photo, euh, où là, vous pouvez voir une granulométrie assez importante, en fait, sur la photo, mais en réalité... Euh, elle est assez nette pour la profondeur, donc on est sur 58 mètres de fond, on retrouve beaucoup de blocs de charbon, là on est dans la zone de, de la machine, hein, donc la chaudière un petit peu derrière, on a la machine qui est ici, on a l'arbre d'hélice qui part en dessous, on ne voit pas, puis euh, un peu plus loin, ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait imaginer euh, l'hélice qui a été remontée, donc qui n'existe plus sur cette épave et donc là, on retrouve beaucoup de blocs de charbon. Et donc la machine ici qui est composée, qui est une, une des plus vieilles, euh, pas des plus vieilles machines, mais qui fait partie des plus vieilles machines de, de, des épaves de, de, de Bretagne, en tout cas des machines de vapeur. Et, euh, et donc, est composée de deux pistons. Un premier piston ici, un deuxième piston en face. On voit bien les, les deux gros pistons. Là, on retrouve euh, des grosses zones de, de blocs de charbon. Donc des blocs de charbon qui font tous la même taille. Là, ici, c'est un treuil. Et puis ici, sur cette épave, la, la, la, la faune est relativement peu présente, en dehors de, de gros lieux, par exemple, qu'on peut retrouver sur l'épave. On voit ici une holoturie, mais c est, c est, on ne peut pas dire que ce soit une épave qui soit très colonisée, d'une part pour la profondeur et d'autre part pour l'absence de lumière aussi sur ce site. Là, on est sur un site qui est un petit peu plus profond, mais beaucoup plus lumineux. Vous voyez comme ça change tout de suite hein, la différence entre le, entre le Colombian, où on a des... Euh, on, on a des zones qui sont très très sombres euh, et encore là on, on était dans un jour avec une bonne visite et puis euh, des sites où on a beaucoup de lumière donc ça c'est une chaudière le Drummond Castle, donc cette épave là qui est coulée dans le Fromver a trois chaudières donc une là, une qui est cachée sous les tôles là-bas puis une ici en premier plan donc, et là on, re, on retrouve tous les petits trous en fait des tubes de chauffe euh, qu'on retrouvait tout à l'heure sur l'épave du Johannes Caras mais en fait, ce qu'on qu a retrouvé tout à l'heure, c'était uniquement cette façade-là, la chaudière. Tout l'intérieur était, euh, était, était, euh, était rongé. Et ce qu'on a retrouvé également sur l'épave du Tessor, où on voyait un plongeur à l'intérieur de la chaudière, donc c'est à l'intérieur de ce tube-là. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des petits aspects de corrosion à droite, à gauche, hein, et puis au fur et à mesure, ben, voilà, la, la structure se fragilise, les tubes euh, s'en vont, et puis, euh, et puis les chaudières s'écroulent. Cool, là, on est sur, euh, sur une épave à Oessan, euh, donc, euh, que je vous présentais tout à l'heure, qui s'appelle l'inconnu de Cadoran. Donc, l'inconnu de Cadoran elle a cette particularité, cette particularité que euh, la visite est quasiment toujours exceptionnelle sur ce site. De manière générale, bien sûr, euh, on retrouve ici deux, deux très grosses chaudières, une ici, une ici, une chaudière plus petite sur l'avant, comme parfois on retrouve sur les épaves. Donc, probablement une chaudière auxiliaire. Les chaudières auxiliaires, euh, elles peuvent avoir plusieurs fonctions sur les navires. Moi, je, je ne suis pas un spécialiste des chaudières, mais mais ça peut être par exemple des chaudières qui, qui alimentent euh, des circuits parallèles, notamment des, des, des circuits pour tout ce qui est euh, fonctionnement des mâts de charge, par exemple. Donc là, on est vraiment sur un, un gros cargo. Au fond, on voit la machine, qu'on voit un petit peu mieux sur la photo d'après. Euh, C'est une des épaves qui a euh, sa machine encore euh, droite, verticale. Donc la machine, on a le, le bâti de la machine, hein, qui est ici, les trois gros pliers que vous voyez, de part et d'autre, là. Un là, un là, un là, un là, et puis un là derrière. Ici, on a un petit volant de manœuvre. On a les trois pistons, donc on les voit un petit peu moins bien parce qu'ici, la machine est mieux conservée. Donc on voit moins bien les pistons parce que les pistons sont couverts toujours par une gaine de, de, en métal, en fait, comme hein, une, une, une petite carapace de protection en métal. Donc là, la carapace est encore, donc on, on, on distingue mal les trois pistons, en tout cas la forme cylindrique des trois pistons. Euh, mais néanmoins, ils sont ici, ils sont là, donc il y en a un là, un là, un là. Et là, donc, on voit l'arbre d'hélice qui, euh, qui part vers l'arrière de, de l'épave, euh, vers l'hélice. Et donc euh, sur l'avant, les deux chaudières qui sont un petit peu en décalé, qui ont probablement enroulé lors du naufrage du bateau. Enfin en tout cas, euh, peut-être pas lors du naufrage, mais lors de, avec le temps. Quoi. Là, euh, on est sur une des épaves les plus profondes du livre, qui est donc le Georges Bay, qui est une épave, euh, Donc vous voyez hein, la différence de luminosité qu'on peut avoir euh, entre une épave comme celle-là, qui est à 64 mètres, et puis euh, celle-là, qui se trouve à, à 70 mètres. Donc, euh, on est à peu près sur les mêmes profondeurs, mais pas du tout sur la même euh, topologie de site. Là, on est sur des fonds qui sont plutôt vaseux. Donc, euh, on a très, très peu de lumière. Donc, c'est des épaves. Évidemment, euh, euh, la difficulté de la plongée euh, n'est pas du tout la même. L'aspect narcotique n'est pas du tout le même non plus. Et là, euh, on, peut, on peut trouver une, une troisième difficulté qui se rajoute sur ces épaves là. Euh, on peut trouver un plomb de pêche ici. On voit le fil. Et donc là, ben, en plus du manque de visibilité, alors là aussi, hein, ça, c'est des, des, des fils de pêche. Le, le, en plus, la difficulté de, de, de ces épaves là, c'est de ne pas, pas se prendre un, un hameçon qui traîne. Quoi. La, dernière, euh, les, les, la dernière série de photos, c'est le, les photos dont je vous parlais tout à l'heure du Léopoldville. Donc euh, là, on est sur l'arrière du, du bateau et euh, donc on est sur un canon. Donc le, le Léopoldville, un, un, un paquebot hein, qui a été armé de canons pendant la Seconde Guerre mondiale, comme l'étaient souvent les paquebots. Euh, et donc euh, voilà, donc là on a un canon qui pointe vers le bas on a un autre canon euh, par là qui pointe vers le haut et puis tout autour, euh, donc là on a des petits lieux en fait, qui, qui traînent autour de, de l'épave alors nous avec des bouteilles et, et en circuit ouvert on, on, on fait peur hein, aux animaux euh, de manière générale euh, mais, euh, mais ça ce sont des épaves sur lesquelles la, la faune, notamment les poissons, sont très très abondants et donc la dernière photo c'est la photo de l'hélice euh, du Léopoldville donc d'une des deux hélices, parce que le bateau a deux hélices, en fait il y en a une derrière qui est moins photogénique, donc on voit que la pâle qui sort du sol, mais euh, la deuxième qui est, qui est plus photogénique c'est celle-là. Voilà. Donc là on est à, pareil à 64 mètres de fond, et donc, euh, donc euh, le, le but de cette plongée, ce qu'on avait fait sur le Léopoldville, celle-là même, c'était de, de pouvoir faire cette photo-là, on a fait cette photo et puis après c'était l'heure de remonter. Quoi. Je vais passer rapidement les photos parce que j'en ai mis beaucoup. Euh, rapidement, donc, dans le livre, j'ai voulu aussi illustrer le côté bio euh, du, de, de, de, de, de, ces, euh, de ces récifs artificiels pour deux raisons. D'une part, parce que l'éditeur avait euh, insisté sur le fait que c'était important de, de pouvoir montrer cette, cette faune et flore euh, qu'on peut trouver autour des épaves, et euh, chose sur laquelle j'étais entièrement d'accord avec lui et, euh, et d'autre part ça permettait de mettre un petit peu de couleur hein, parce que malheureusement des euh, épaves qui sont à 40, 50, 60 mètres de fond ben, comme vous avez pu le voir euh, même si on a vraiment des belles visites, des beaux bleus des bleus euh, qui tournent vers le vert parce que je choisis vraiment les conditions pour pouvoir y plonger ben, euh, malheureusement du rouge on n'en a pas du jaune on n'en a pas euh, du bleu turquoise comme on peut voir, euh, euh, comme on peut voir ici on n'en a pas non plus donc euh, c'était donc important pour moi Donc j'ai pris euh, des espèces euh, on va dire relativement courante sur les épaves, euh, et j'essaie de détailler, euh, alors je ne suis pas biologiste non plus, hein, euh, l'idée c'était simplement de faire un petit encart euh, pour parler de ces espèces-là, et, et donc euh, de détailler un petit peu ce qu'on pouvait voir euh, à la fois à l'œil nu, comme on voit ici, donc ça c'est une langouste euh, à Ouessan, et, et à la fois en macro, donc là on est sur des clavelines, en fait, euh, sur une épave, donc un bouquet de clavigny, c'est relativement petit, hein, ça fait la taille d'un poignet normalement. Et donc là, on est sur, euh, sur ces petits animaux euh, donc en, en macro. Je trouvais que c'était intéressant de, de mettre aussi un petit peu de couleur dans le, dans le livre euh, à ce niveau-là. Donc là, en bio, j'ai aussi, euh, aussi isolé une photo de Corénactis. Donc pour ceux qui plongent beaucoup ici, vous reconnaîtrez la chaudière de, du Swansea, qui est euh, d'un côté couverte de Corénactis d'une certaine couleur et puis de l'autre d'une autre couleur. C'est assez rigolo et je trouvais que c'était une belle photo pour illustrer les colonisations de Corinactis. Ici, on est sur une, une, une gorgone, donc sur les pattes de la Boukirbé, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui est couverte de gorgones à la fois rouge, rose, jaune. C'est assez magnifique. Derrière, on voit un oursin et puis une petite étoile de mer devant. Rester là dessus ah voilà donc euh, bon, bah, du coup pour le coup on enchaîne beaucoup de choses euh, juste vite fait euh, donc voilà donc là on est sur une la photo d'avant voilà une baudroie donc, hein, qui sont des, des, des animaux qu'on rencontre assez souvent en fait hein, sur les épaves à côté des épaves en tout cas euh, donc voilà là on est euh, donc là, sur des une photo de phoque qui a été prise à Molène. Donc euh, ça, c'est des photos qui sont euh, pas faciles à prendre, qui demandent beaucoup, beaucoup de, de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'approche. Photographier des animaux, c'est évidemment euh, bien plus difficile, euh, bien plus difficile que, des, que des épaves qui sont figées. Euh, et, euh, et donc ça, j'avais réalisé ces photos euh, donc, avec, euh, avec Jacques Lelay, euh, qui lui était parti pour, pour filmer les phoques. Et donc, on avait consacré une semaine de plongée dans l'archipel uniquement pour aller faire des, des phoques. Et donc, on allait les voir tous les jours. Et, et quand on est, quand, une fois, on est arrivé, on a vu un petit phoque, un petit phoque, un, un blanchon et donc les blanchons ne sont, sont pas timides du tout, et donc on a, moi j'étais très très content de mes photos, j'avais des photos avec le phoque qui était très près de l'objectif, et tout ça c'était assez rigolo, et, et assez, euh, assez sympathique je dirais comme photo, et euh, lui Jacques cette fois-là n'était pas très satisfait de ces, de ces images vidéo, et donc on, il m'a motivé en disant non, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on y retourne, même si j'étais persuadé de ne pas pouvoir faire mieux, et quand on y retournait, bah, finalement on a eu, euh, on a eu euh, un couple devant nous, euh, en, en fait, un, un, une, une parade amoureuse qui s'est suivie d'un accouplement et, euh, et donc on a passé six heures dans l'eau avec, ces, avec ces, ces, ces deux animaux. Et au début, quand on est arrivé, euh, on sentait bien qu'on qu les dérangeait euh, dans leurs débats amoureux. Mais euh, finalement, en restant assez distants et puis euh, en, en, en essayant de respecter au mieux, euh, au mieux leur... Euh, leurs aventures, euh, on, ils nous ont complètement intégré à ça, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé, euh, euh, là on est sur des photos qui sont faites au grand angle, hein, donc là, euh, là c'est une photo qui est prise à un mètre, de, à un mètre de, de, de, de, des animaux, on s'est retrouvé carrément immergé en fait, dans, dans, dans, ce, voilà, dans, cette, dans cette parade, je trouvais que c'était très important euh, aussi de pouvoir euh, montrer des photos comme ça, de pouvoir euh, aussi euh, montrer qu'avec une certaine approche, on, on peut aussi euh, fabriquer les photographier les animaux, mais euh, bien évidemment, ça demande énormément de temps et de patience euh, pour pouvoir euh, faire une, une belle photo. Euh, typiquement, sur cette, cette sortie-là, on a fait euh, 5h30, 6h dans l'eau. On va dire 99 des belles photos que je les ai faites, je les ai fait 10 minutes avant de sortir de l'eau. Voilà, c'est un, le, un peu le ratio à chaque fois sur, sur les photos animalières. Euh, là, là c'est juste une petite photo de minaire pour montrer un peu euh, à quoi ça peut ressembler. Euh, donc, euh, quand, quand, quand les laminaires couvrent les épaves euh, dans 10 mètres d'eau. Donc deuxième, euh, deuxième aspect aussi du, du livre, j'ai voulu montrer, euh, vous le verrez, euh, euh, les sites, alors pas exactement les sites de plongée parce que montrer la surface de l'eau ça n'a pas trop d'intérêt, mais montrer les sites environnants, essayer euh, de, de, de faire en sorte pour qu'il euh, euh, y ait une petite approche de, de, de cet environnement là, que les gens qui viennent plonger à Molène, ben, qui voient un petit peu à quoi ça ressemble Molen, Molène, euh, au moins en photo avant d'y aller, euh, pareil pour Wesson qui voit un petit peu à quoi ça ressemble et donc euh, j'ai mis euh, à mon sens pas assez mais j'essaierai essaiera d'en mettre un petit peu plus dans le deuxième tome, beaucoup de photos euh, de, de paysages et, euh, et vous verrez que euh, la démarche a été la même que pour la visie mon objectif c'est de, de, de, de montrer que chez nous on a euh, des épaves et des très belles épaves et quand on choisit ces conditions de plongée euh, c'est-à-dire quand, quand on plonge tous les samedis à 10h du matin et qu'un coup on se retrouve à étal de marée basse, un coup à de marée haute, un coup euh, en dehors des étals, euh, etc. Mais quand on choisit vraiment le moment, quand on réfléchit à quelles sont les, les meilleures conditions de plongée sur chaque site et les meilleures conditions de visibilité, on peut faire vraiment de la très belle photo et on peut faire de la très très belle plongée avec des très très belles visibilités. L'approche pour euh, le terrestre, c'est exactement la même. Vous verrez que dans le livre, à part une ou deux photos, euh, ce ne sont que des photos avec le ciel bleu. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt de montrer euh, euh, des photos de tempête euh, en Bretagne. Euh, je pense que Plisson a fait le tour. Et, euh, et des photos de, de, de pluie ou de nuages. Je pense que nous tous, on a fait le tour aussi. Donc le, le, le but, c'était de montrer le ciel bleu. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été un gros parti pris. Euh, que Certains peuvent appeler propagande, mais, mais c'était quand même un choix, je l'assume. Donc, euh, donc voilà, Donc là, on a... Euh, on a, la, la, donc ça c'est donc une photo de Molène, de la petite église de Molène, et donc devant on retrouve en fait les dalles. Euh, ça c'est en fait la, une citerne de, de récupération d'eau de pluie qui a été offerte par les Anglais lors du naufrage du Drummond Castle. Donc le Drummond Castle se trouve, là on est, on va dire, on n'est on est pas, pas du bon côté en fait, hop, ça serait plutôt de ce côté-là. Euh, mais euh, donc, donc, et donc quand, quand, quand le, le, le Drummond Castle a, a coulé, euh, il y a eu beaucoup de corps qui sont remontés euh, à droite à gauche et qui ont enterré sur les îles. Et euh, les Iliens, euh, malgré le fait que c'était euh, un peuple protestant, ont eu beaucoup de respect pour euh, ces naufragés. Et, euh, et, et donc ils ont construit des, des tombes et en remerciement... Euh, euh, la Reine d'Angleterre a offert un, un certain nombre de choses à, à l'île la, à la, à de Molène et à l'île de Wesson. Donc un des cadeaux qui reste de l'île de Molène et qui se voit assez facilement, c'est euh, cette citerne d'eau de pluie qui représente en fait donc, les dalles. Donc là on peut compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, x 2 ça fait 24, ça représente les 24 naufragés qui, sont, euh, qui ont euh, atterri sur l'île de Molène Et là on retrouve deux petites dalles qui correspondent à deux enfants qui faisaient partie des, des naufragés, donc 24 plus 2 quoi été symbolisée par ces deux petites dalles. Je trouve que c'était une anecdote qui était intéressante à raconter, euh, soit sur l'île de Molène, soit sur l'épave le, le, le, du Droman Castle. Donc là, on est sur euh, une photo de, de, de, du phare du créache à Ouessant, donc pour montrer que Ouessant euh, Côté, je dirais côté sud-ouest, c'est très joli, c'est très férique ça fait été, la côte n'est pas très abrupte et puis ça fait très joli, mais côté nord-est, là c'est autre chose, la couleur, déjà la, la, la roche n'a pas du tout la même couleur, on est sur une roche qui est très pointue, qui est très abrupte et on s'imagine bien, donc le Samos, la petite épave dont je vous parlais tout à l'heure, elle se trouve dans cette baie là, qui est ici, juste ici. Et euh, les deux épaves de, de Lokavango et de la Gavarvara dont je vous parlais aussi tout à l'heure, se trouvent pas très loin du phare de la jument. Donc le phare de la jument est ici. Donc les épaves sont juste, juste on va dire, à 500 mètres, 1 km, 1 demi-mille de, du phare de la jument. Donc voilà, pour, pour pouvoir s'imaginer un petit peu ce que c'était une condition de, de, naufrage, de naufrage aux abords de Wesson je pense que ça ne devait pas être une, une partie de plaisir. Donc là, ça, c'est une, une photo du, du phare de Kéréon Donc le Drummond Castle se trouve euh, un petit peu plus loin par là. Et donc là, on voit Ouessant euh, en fond. Donc toujours un hein, du beau temps, hein. c'est la Bretagne. Donc là, une photo de Saint-Quay-Portrieux. Donc Saint-Quay-Portrieux avec une petite photo de, de pêcheurs qui font aussi partie de, de l'environnement maritime breton. Et là, enfin, pour terminer, une photo de, de la plage de 5-K, euh, donc à saint Donc la ville de 5K qui se trouve ici. Et, euh, et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de mettre aussi une, bonne, une, une photo de plage euh, qui, qui change un petit peu des, des, des photos qu'on puisse voir des côtes, des côtes bretonnes. Donc pour, euh, pour poursuivre, hein, je vais vous présenter euh, le, le, le, le travail qui a été fait en 3D. Donc comme euh, certains ont pu le voir, soit euh, euh, dans les articles, soit dans les photos qui les cadres qui sont à l'entrée ou alors dans le livre hein, pour ceux qui l'ont eu, euh, il y a un certain nombre de dessins en 3D, en fait, euh, sur ce, sur ce, dans, dans ce livre. Alors, l'approche, euh, elle s'est faite euh, assez naturellement. Quand je suis arrivé à peu près à deux tiers de l'ouvrage, je me suis dit que euh, c'était quasiment indispensable d'avoir des dessins des épaves. Parce que certes, euh, la description de la plongée, la description de l'épave au fond, c'est une chose. document historique, c'est bien aussi. Euh, les photos, c'est encore un plus, mais euh, en Bretagne, on ne pourra jamais avoir réellement euh, le, le, la vision réelle telle tel, tel, tel que l'épave tel est au fond en photo. Et donc un travail qui était très complémentaire, un aspect en tout cas qui était très complémentaire à, à, à, aux photos, c'était euh, le dessin. Donc, pour cela, j'ai contacté euh, euh, un des dessinateurs qui avait déjà travaillé pour GAP, puisqu'il avait fait l'ouvrage le, le, le, sur les épaves de Bretagne, sur les épaves de, de Charente-Maritime et de Vendée. Donc, Hervé Marceau, qui est un, un, un dessinateur, hein, un, un professeur d'art plastique, qui avait fait des très, très beaux dessins d'épaves. De, et euh, donc, euh, j'ai demandé s'il lui était d'accord pour, pour diffuser... 4 euh, de ses dessins euh, d'épave de, bretonne dans, dans mon livre donc il a accepté tout de suite et je le remercie néanmoins ça en faisait que 4 sur 65 et c'était pas assez pour, pour donner vraiment du contenu et euh, donc j'ai contacté un autre dessinateur euh, et euh, j'ai pas, eu, euh, voilà, pas eu ce que je voulais l'autre dessinateur m'a dit que lui, c'était des années de travail, que son travail ci, que son travail ça. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans ces débats-là, j'avais suffisamment de travail pour, pour en plus me justifier ou justifier le travail des uns et des autres. Donc du coup, j'ai appelé mon, mon frangin qui lui est dessinateur et puis donc, de son métier, il fait de la, de la 3D. Et puis, par contre, ce n'est pas du tout un plongeur. Il a fait un baptême de plongée, les épaves, il a rarement ou jamais plongé dessus. Et donc je lui dis ben voilà si, euh, si moi je te donne un croquis d'une épave et que je te donne des photos que j'essaie je de te dé, dé, dé, décrire au mieux ce que c'est euh, une épave au fond est-ce que tu peux me faire un, un dessin de cette épave là et, euh, et donc à partir de là euh, il m'a dit ben écoute on essaye de bah, toute façon on perd rien hein. il m'a fait un dessin euh, vite fait euh, comme le font souvent euh, ceux qui ont un don artistique avec trois coups de crayon et, euh, et le soir, il mon frangin habite à Montpellier, hein, donc, euh, donc on, on a fait ça par, par téléphone dans un premier temps. Le soir, il m'a envoyé un document par mail, son dessin qui était scanné, et puis il m'a dit ben, « voilà ce que je peux te faire ». Et pour moi, en tant que plongeur, c'était l'épave du, du Henri R. James qui coulait en face de Trébordain. Et pour moi, en tant que plongeur, euh, c'était tout à fait la vision qu'on qu pouvait avoir sur une épave, c'était celle-là. Donc j'étais déjà très content et rassuré, évidemment. Et en même temps, euh, temps j'étais content de pouvoir entamer euh, ce, ce, ce travail-là euh, avec mon frère. Et, euh, et lui, par contre, comme on était à distance, il m'a dit « Voilà, le, le problème qu'il y a dans un dessin en crayon à papier, c'est que euh, tu comprends, euh, bah, moi je vais dessiner une chaudière, je vais dessiner une machine, mais je ne sais pas réellement euh, quelle taille ça a euh, au fond. Euh, euh, il faudra gommer, il faudra raturer, il faudra recommencer, ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps, surtout si tu n'es pas à côté de moi pour me dire exactement comment je dois dessiner les choses. » et donc euh, donc, on, on, lui m'a dit, on, on va faire un truc plus simple, on va, on va partir sur de la 3D, et la 3D, ça sera beaucoup plus simple à, à, à, à corriger. C'est-à-dire que si on fait une chaudière, si elle est un peu trop petite, ben, on prend la chaudière, on la rétrécit, si elle, est un peu trop grand, on, ben, si elle est trop grande, on la rétrécit, si elle est trop petite, on l'augmente, et ainsi de suite. Et donc on a commencé à faire ce travail en 3D. Et, euh, et donc pour se simplifier le travail, euh, comme on savait qu'il y avait quand même pas mal de... de on va dire qu'il y avait une vingtaine d'épaves que je souhaitais modéliser en 3D. Et qu'en même temps on n'avait plus beaucoup de temps parce qu'on arrivait sur la fin de l'ouvrage. Euh, du coup on, on, on a travaillé euh, de façon très ordonnée. On s'est dit, ben voilà, quels sont les types de chaudières qu'il y a ben Des chaudières à deux foyers, trois foyers, quatre foyers. Quels sont les types de machines qu'il y a ben Des machines à deux pistons, trois pistons, cinq pistons. Quels sont les types d'hélices qu'il y a Deux pales, trois pales, quatre pales. De pales, pas beaucoup, mais trois pales, quatre pales, etc. Quels sont les différents éléments Et on est parti en fait sur un, un petit dictionnaire d'éléments en 3D. Et euh, ce qui fait qu'après, c'était beaucoup plus facile pour repositionner les éléments. Moi, je lui donnais directement le, le, le, le, le, la, la nature des éléments. Et puis, et puis lui, du coup, euh, euh, ben redessinait les paves. Donc, comme vous pouvez le voir... Euh, donc là, on voilà, bah, par exemple là, on retrouve un écubier avec une encre qui est dedans. Donc là, euh, on est sur l'épave du du, du qui coulait euh, donc euh, entre entre euh, je dirais entre et puis le Trésir, grosso modo. Euh, comme vous pouvez le voir, euh, c'est très très schématique, c'est-à-dire que sur des chaudières, on peut arriver facilement à voir du détail. Par contre, sur la machine, et j'avais pas réellement d'intérêt en fait de de mettre beaucoup de, de, mettre beaucoup de, de détails euh, pour deux choses. La première, c'est que euh, les épaves sous l'eau euh, euh, évoluent, elles bougent. Donc euh, pour moi, ça n'avait pas de sens en tant que plongeur et avec la connaissance du terrain que j'avais, ça n'avait pas de sens de, de calculer la distance qu'il y avait entre la fin de la chaudière et euh, l'arrière de la chaudière et l'avant de la machine au centimètre près parce que cette distance de toute façon, elle se modifie constamment que euh, ça n'avait pas d'intérêt de, de, de, de, de, de déterminer euh, cette distance-là au centimètre près, la largeur du navire au centimètre près, parce que de toute façon, si on veut la largeur du navire, on la retrouve dans les archives. Mais l'idée, c'était vraiment de donner une vue d'ensemble pour qu'un plongeur puisse se dire, voilà, euh, sur cette, cette épave-là, voilà ce que tu peux voir. Si tu vas sur l'avant, tu vas te perdre dans une grande cale avant dans laquelle tu retrouveras un treuil et puis des mains un peu en travers. Et par contre, si tu vas sur l'arrière, c'est là que tu pourras identifier la machine et puis tout le reste. Donc ça, c'était l'approche qu'on a, qu'on on, on a eu tous les deux, et, euh, et donc euh, il a fait un travail considérable euh, sur sur ce bouquin euh, pour l'élaboration de ces dessins-là. Donc là, on reconnaît donc la, pour ceux qui l'ont plongé, la, la canonnière brisée, qui est à peu près pas très loin de la, du fanti qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, tout l'intérêt d'un dessin, c'est de voir que ben, finalement, l'épave a plus sa forme qu'elle avait euh, quand elle a coulé, ou en tout cas quand elle flottait encore, quand le bateau flottait encore mais que là, on a par exemple un avant qui fait quasiment face au milieu du navire. et que le milieu du navire, il ben, y a tout un, un, un bric-à-brac de choses. Ici, on, a, on retrouve un petit canon, ici, on retrouve un écubier, mais vu de l'intérieur du navire. C'est pour ça qu'on voit le tube, qu'on ne voit pas la sortie du tube. Voilà, une machine qui est à plat, qui est couchée, une chaudière, etc. Donc, on est parti là-dessus, on a fait un certain nombre de dessins. Ici, la, la canonnière RHM, donc avec le canon à l'avant. Alors, vous voyez, hein, c'est très schématique. Ici, le canon, un tube, un, un carré. Certains endroits, c'est un petit peu plus détaillé, les chaudières, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, néanmoins, voilà, le, le, le but pour moi, c'était de sortir dans un temps relativement très court un certain nombre d'épaves en 3D et puis de, de, de, de, de pouvoir l'illustrer et que ce soit le plus clair possible pour les plongeurs, ou en tout cas pour les lecteurs du, du livre, plongeurs ou non. Là, on est sur l'épave du Kenilworth. Donc... Euh, alors pareil, vous voyez si on regarde bien, hop, on retrouve ici une petite encre. Donc j'essaie, on essaie ensemble de, de faire quand même des, de mettre en place des détails, d'essayer de positionner les éléments le plus euh, le, le plus réaliste possible de façon le plus réaliste possible mais, euh, mais voilà c'est évident que sur, sur, sur le temps qu'on avait euh, on va dire un dessin comme ça c'est à peu près euh, deux jours de travail continu donc euh, en deux jours c'est très très difficile de modéliser une épave euh, euh, surtout, euh, surtout là après en 3D quoi. donc voilà, là on est sur la même épave, sur, euh, sur, euh, là on est sur l'épave du, du War Balloon. donc elle a la particularité parmi toutes les épaves de Bretagne d'avoir quatre, euh, quatre on les voit là, là hop, quatre petits ronds il y a quatre petits ronds aussi, aussi c'est en fait, ça, c'est les tubes d'alimentation du charbon des chaudières. Donc, elles ont quatre foyers, en fait, ce qui est assez rare. Souvent, les chaudières, en général, ont trois, trois foyers. Et puis là, tout un, un bric-à-brac de, de, de choses, un, un reste de matcharge, de charge, un arbre d'hélice, un détreuil de chargement. Ici, un canon. Donc, c'était à l'époque où les, les cargos étaient aussi armés pour se défendre. Une hélice qui est encore à poste, un safran, un secteur de barre. Voilà. On retrouve à peu près tous les éléments qu'on peut. Et je trouvais que ce, ce, cette approche-là était intéressante pour les plongeurs pour découvrir ou redécouvrir ces épaves-là. Un, un intérêt aussi de modéliser les épaves en 3D, et ça, je l'ai vu après modélisation, c'était de pouvoir découvrir des choses qu'on ne découvre pas finalement dans la réalité. Alors ici, on est sur l'épave du Taboga. L'épave du Taboga, elle est coulée pas très loin de la pointe de Corsen. Elle est dans 15 mètres d'eau, à peu près, 15-20 mètres. Et c'est une épave qui est couverte de laminaire, mais tellement recouverte que quand on a beau plonger 10 fois, 15 fois, 20 fois dessus, c'est très, très difficile de, de se réorienter, de savoir où est l'avant, où est l'arrière, ce qu'on est au milieu, où se trouvent les différents éléments. Certes, les chaudières sont très volumineuses encore, donc on les identifie, on les retrouve facilement. D'ailleurs, le point... GPS, la plupart des gens qui plongent dessus, c'est un point qui se trouve entre, ces deux entre les deux chaudières. Donc ici, ce qui est un très bon point parce que ça permet à la fois d'aller sur l'avant et l'arrière et la distance à parcourir n'est pas si importante que ça. Mais en même temps, le fait qu'elle soit couverte de ben on a du mal à distinguer. Donc par exemple, ici, on a l'arbre d'hélice avec euh, la cage de l'arbre d'hélice. Au bout, on, il reste encore une petite pale d'hélice, un secteur de barre, un treuil. Là, on a un pantôle avec euh, quatre treuils dessus. On a une hélice de secours qui, qui est plantée droite. Euh, et puis, euh, des bouts de membrure. Ici, on a quelques, euh, quelques bielles, un piston de machine qui traîne. Euh, voilà. Mais tout ça, on, on, on peut avoir cette vision-là euh, parce que l'épave a été modélisée et parce que dans la modélisation, on a pris soin d'enlever tout ce qui était euh, déjà cailloux et ensuite euh, les algues. Parce que ici, si on rajoute ne serait-ce que tous les cailloux qu'on trouve, puis la végétation qui les couvre, on n'arrive plus du tout à avoir la même vision du site. Donc c est, c est cet intérêt que je, je trouvais de schématiser le site, ou en tout cas de schématiser les éléments principaux des épaves, pour moi euh, ça, ça s'est révélé aussi être un, un, un atout dans le sens où des épaves qui sont peu profondes, et pour lesquelles on a du mal à identifier les différents éléments qui la composent, et ben, euh, ça permettait voilà, à la 3D de, de faire ressortir cette, cette, cet aspect-là. Donc là on est sur l'épave de l'inconnu de Cadoran. Donc l'inconnu de Cadoran, c'est celui où on voit la photo qui est dans l'accueil à l'accueil, et puis euh, qui a été prise de l'avant à peu près d'ici. On voit les deux grosses chaudières, la chaudière auxiliaire et puis la machine au loin. Et puis la deuxième photo a été prise à cet endroit-là on voit la machine et puis le plongeur qui se trouve à peu près par là avec le volant les trois les trois piliers de les trois le bâti de la machine en fait les trois pistons donc comme comme je vous l'ai dit tout à l'heure on reconnaît difficilement la forme cylindrique des pistons parce que dessus il y a encore le cache qui permettait de protéger ces trois pistons l'arbre d'hélice et puis là paradoxalement qu'est-ce qu'on retrouve on trouve un bout d'arbre d'hélice un bout de coque qui est tout à fait l'arrière et l'hélice qui est ici et donc un treuil, un deuxième treuil, un troisième treuil, deux ancres sur l'avant, beaucoup beaucoup de tôle, des membrures, de bateaux. Et ce qui est intéressant, c'est que pareil, euh, chose qu'on ne peut pas forcément avoir en première approche ou deuxième approche de plonger sur cette épave, parce qu'elle est relativement profonde. Ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, euh, tous les éléments de cette épave se trouvent d'un côté. Donc là, sur le côté tribord, on retrouve tous les éléments, ce qui après peut amener d'autres interrogations sur le fait de pourquoi finalement les chaudières, alors qu'on est sur un fond plat relativement euh, droit pourquoi les chaudières ont roulé de ce côté-là Pourquoi les treuils se sont retrouvés là Si les treuils se sont retrouvés là, c'est que forcément le pont supérieur sur lequel il y avait ces treuils-là était à la verticale de là où se trouvent ces treuils-là. Euh, et en même temps, voilà, pourquoi la machine est encore droite Bien posée. Donc ça peut être des, des, des questions qui sont intéressantes euh, pour euh, déterminer comment le bateau a coulé et du coup peut-être euh, identifier euh, telle ou telle épave. Donc cette épave qui pour l'instant n'a pas été euh, n'a pas identifiée identifié. Donc ça c'est la première épave sur laquelle on travaille en 3D donc le Henriette James sur laquelle on a, on a discuté tout à l'heure. Là là on va passer après sur des formes qui sont un petit peu plus difficiles à modéliser qui sont euh, des formes de bateaux des formes de coques parce que ces formes là euh, autant dessiner euh, Bon une chaudière en fait la, la modélisation tout se fait en par forme simple donc une chaudière c'est un cylindre des, une machine c'est un ensemble de cylindres euh, des tubes c'est des tubes euh, donc après voilà des plaques de tôle on peut les plier on peut les arranger mais c'est euh, moins difficile que de faire des arrondis donc là les arrondis en 3D c'est les choses les plus difficiles à faire là, les arrondis sur l'avant sur l'arrière et donc modéliser euh, ces épaves là euh, c'était le travail le plus difficile pour autant, c'était aussi un travail intéressant à faire. Là, par exemple, on est sur l'épave qui est dans la rivière du Trieu, le Ludwig Janssen, qui est donc une épave qui est intéressante à plonger, mais qui, évidemment, de par sa position géographique dans la rivière du Trieu, n'offre pas une visibilité excellente. Ici, on est sur l'épave du Elge, donc le Elge dont je vous parlais tout à l'heure, qui coulait au nord de la baie de, de Saint-Brieuc. Et donc, on retrouve là aussi une étrave qui est dans un axe différent de celui du navire, et un navire très très bien conservé. Et en fait, ce qui a fait la conservation du navire, c'est sa cargaison. Donc là, on retrouve probablement ce qui était l'ouverture de la, la, la, la, comment, la, la cale de chargement arrière. Avec l'ensemble des sacs de ciment qui sont encore rangés en fait euh, bien droits, quelques-uns qui, qui sont tombés à droite à gauche, et en fait toute la structure de l'épave est bien conservée de par sa cargaison qui euh, ben, donc le ciment s'est solidifié, c'est solidifié, et donc l'épave est, euh, est restée figée comme ça. Sur l'avant, c'est pareil, toutes les est, est figée par les sacs de ciment qui débordent un petit peu de chaque côté, qu'on peut voir facilement, mais dans laquelle on ne peut pas rentrer en fait du fait qu'elle soit bouchée par les sacs de ciment. Là, on est sur, euh, sur l'épave du Georgios Bay, donc celle que vous, vous souvenez tout à l'heure, qui était très, très sombre. Donc, la photo était prise de, à cet endroit-là, où il y a les plongeurs à peu près. C'est les petites coursives sur l'arrière. Voilà, c'est une épave qui est, euh, qui est intéressante parce que bien conservée. Dans ces états-là, c'est difficile d'en voir en Bretagne. Et, euh, et à cet endroit-là, euh, euh, ben, voilà, c'était une épave intéressante à la fois à plonger et à la fois à, à, à, à modéliser pour, pour ces particularités-là. Le, le, probablement l'épave qui a demandé le plus de travail c'est euh, celle du Petersif donc le Petersif à Wesson tel qu'il était il y, a, il y a encore deux ans euh, ça c'est un travail qui a nécessité 4-5 jours de travail euh, je dirais continu pour pouvoir détailler euh, euh, l'ensemble de, des éléments qu'on pouvait trouver euh, euh, sur, euh, sur ce, ce bateau donc là euh, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure euh, j'ai montré une photo où on voit un plongeur qui est juste sur ce logo là donc c'est la cheminée, on voyait l'arrière du navire, on voyait les trois passerelles qui arrivent à la timonerie ici. Donc ici la grande timonerie, les mâts de charge avec les haubans qui tiennent les mâts, ici, ici. Et de chaque côté là, hop, on les voit les, les, les, les mâts principaux plus les mâts de charge avec les, qui, et, et dont les câbles sont reliés directement au treuil. Donc là on voit un, un treuil, deux treuils, trois treuils, quatre treuils. Et sur l'avant pareil, les treuils donc, qui permettent de faire, euh, de faire basculer euh, les mâts euh, pour pouvoir euh, aller chercher la cargaison qui se trouve dans cette soute là et dans cette soute là. Le gros intérêt, là aussi, de modéliser l'épave, c'est une épave comme ça, qui fait à peu près 100 mètres de long, c'était de pouvoir dire, ben voilà, moi, si j'amène des plongeurs dessus, ben, si je les amène sur la timonerie, c'est évident que, là, on est sur des fonds à peu près 55 mètres, c'est évident que si le plongeur, il plonge par là, donc là, il doit être, je ne sais pas, à 35, 40 mètres, un petit peu plus même, il ne va pas aller faire tout le tour et aller jusqu'à l'avant, ou alors il va passer sa plongée à palmer. Et donc, euh, donc ça permet de donner quand même une bonne approche de la dimension du navire au fond et de la taille de, du navire. Alors on ne le voit pas très bien sur l'image, mais voyez, pour vous donner une idée, ça c'est les petits plongeurs qu'on trouve à chaque fois sur les photos. Donc il y en a un ici, un ici. Quoi. Pour vous donner un peu la taille de, de ce que ça représente, il n'est pas sous l'eau, euh, même si on n'a pas la visibilité pour se l'imaginer, réellement c'est de cette taille-là qu'il s'agit. Euh, un aspect qui était très intéressant en fait, dans ce travail qu'on a fait de modéliser le Sif et qu'on a un petit peu plus approfondi, euh, je dirais, euh, euh, par intérêt, en fait, euh, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez, là, euh, sur l'avant, on a des panneaux de cale qui sont euh, posés à plat au fond. Et ici, on a des panneaux de cale qui sont plutôt, euh, euh, plutôt ben, en plein eau, et là, un ou deux qui sont tombés au fond. Et la, la, la, la chose qui était vraiment intéressante, en fait, ça, je l'avais remarqué, moi, en photo, mais évidemment, ces profondeurs-là, puis avec une taille de bateau comme ça, c'est très difficile d'aller se rendre compte à l'intérieur de la cale, essayer d'imaginer pourquoi ces panneaux de cale sont positionnés comme ça et qui ne sont pas comme les autres de l'avant, euh, euh, plaqués au fond. Et, euh, et finalement, euh, en réfléchissant et en travaillant sur le sujet, eh ben, euh, et en regardant les nombreuses photos que j'avais de l'épave et en même temps les photos du bateau juste avant de couler, quand on regarde les photos du bateau juste avant de couler, on s'aperçoit que... Euh, euh, donc les panneaux de cale referment la cale hein, donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la cale évidemment, mais par contre sur la cale arrière on s'aperçoit qu'il y a des, euh, des conteneurs qui sont posés sur les panneaux de cale comme ça arrive euh, no normalement sur un, sur un, un porte-conteneur et, euh, et en fait quand le bateau a basculé, c'est là que les, les, les panneaux de cale se sont ouverts et ont basculé aussi, et en basculant en fait, ils se sont euh, cognés, rencontrés avec les conteneurs qui restaient euh, à l'intérieur, posés sur le, sur le, le, les, les panneaux de cale et en même temps ce qui était à l'intérieur et tout ça a fait que les, les panneaux de cale se sont restés coincés entre les conteneurs donc, donc en fait ça a permis de faire en 3D ça et d'élucider et, de, et, de, et de, de travailler là dessus ça permet, même si en soi ça n'a aucun intérêt, je vous l'accorde de, de, de, de, de savoir pourquoi, pourquoi le, ces, ces panneaux étaient là voilà. pour le plaisir, parfois il faut bien se faire plaisir quand même voilà, une, une dernière épave, c'est euh, le Léopoldville. Donc, le euh, Léopoldville, qui est en face de Cherbourg, a été aussi une épave difficile à modéliser, parce qu'évidemment, très grande, beaucoup de, beaucoup de formes, et puis, euh, et puis voilà, essayer de faire le maximum de détails. Donc, dans la dernière version du Léopoldville, on voit qu'il n'y a qu'une seule cheminée. Et puis, l'arrière, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, là, qui est un petit peu plus loin, en décalé par rapport à l'épave. Alors, on, quand on voit quelque chose comme ça, on se dit l'arrière est tout à côté. En fait, ce n'est pas vrai, hein, parce que euh, cette épave-là, là, on a 30 mètres de haut. Donc 30 mètres, hein, ça fait euh, un immeuble de 9-10 étages de haut. Donc c'est très très haut. Euh, et là, on a 20-25 mètres qui séparent l'arrière de l'avant. Et 25 mètres, quand on a euh, 10 mètres de visite, ben, c'est comme si on avance dans le noir. Hein. On avance, on avance, et puis petit bonheur si on tombe dessus. Bon là, euh, si on va droit, on tombe dessus, il n'y a pas de mystère. Mais euh, donc, voilà, avec les deux canons et puis les hélices qui sont derrière. Pour terminer euh, la présentation, je vais vous montrer euh, deux autres... Euh, euh, en, en, réellement l'atout de pouvoir faire euh, une épave en 3D alors l'intérêt de l'épave en 3D c'est d'une part de pouvoir euh, de pouvoir euh, de pouvoir la, la mettre comme un dessin c'est à dire en deux dimensions de choisir quelle est la vue la plus intéressante de l'épave et puis de, de, de, de l'illustrer de la commenter mais l'intérêt aussi c'est de pouvoir une fois qu'elle est en 3D c'est de pouvoir tourner autour alors là, vous verrez, euh, dans, dans, dans cette animation, en fait, qui a été fait sur la même base euh, que, euh, que l'épave tout à l'heure du Henry R. James, sauf que, pour donner un petit aspect euh, fun, euh, on a rajouté ici euh, deux plongeurs dont, dont, dont, dont, dont je crois qu'on voit les bulles qui sortent, ici, là. Donc là, il y a un plongeur ici, et puis je crois qu'il y a des petits poissons qui passent aussi, de temps à autre. Et, euh, et là, l'idée, ben, c'est une fois qu'elle est en 3D, donc arbitrairement, euh, euh, pour euh, euh, faire une présentation assez simple... En fait, on a choisi des vues déjà définies, donc on a défini des vues et puis on les a rentrées. Et puis on a, on a, donc on les a définies là-haut, vous pouvez voir à droite. Mais réellement, une épave comme ça, on peut se balader dedans avec la, avec la, la souris et rentrer dedans. Voilà, donc là, l'intérêt, c'est que quasiment, on pourrait, en identifiant des points, ben, retracer toute la plongée euh, qu'on a, qu a fait sur l'épave. L'intérêt également aussi, d'un point de vue scientifique... Alors là, euh, là ça, c'est des dessins, c'est 2-3 jours de travail. Euh, certes, quand on en fait 20, ça fait 60 jours. Donc, je, je, ça fait quand même une masse de travail, quand même importante. Mais dans un projet archéologique de plusieurs années, on a des équipes qui travaillent, où la personne n'est pas seule sur ce projet, et on a des équipes qui sont dédiées pour de la photo, pour de la vidéo, pour de la 3D, pour de la recherche, pour de l'archéologie, etc., eh ben, euh, c'est un outil qui est, euh, à mon sens, très intéressant. Euh, euh, parce que, relativement facile à mettre en place, je dirais, pour les épaves pour euh, euh, par épaves euh, à des techniques comme la photogrammétrie euh, qui nécessite énormément de photos pour détailler des zones relativement courtes et modéliser donc ces zones en 3D relativement petites. Voilà, la photogrammétrie est beaucoup plus adaptée pour les épaves beaucoup plus anciennes, euh, des épaves pour lesquelles... Euh, on a besoin d'étudier quelle était la position du chargement des, sur l'épave par rapport à la forme de l'épave, alors que, alors que là, on est sur des cargos, donc la position des chargements, euh, elle, elle est déjà connue à l'avance, on n'a pas besoin de l'étudier. Mais par contre, il y, y, y a un intérêt qui est de pouvoir visualiser euh, l'ensemble du site beaucoup plus facilement. Donc là, pareil, on se, on se déplace sur, sur le site. Alors vous voyez hein, que c'est du schématique. Euh, là, on a un secteur de barre. là, on a une hélice, on a un plongeur pour donner à peu près la taille des petits poissons et puis euh, un bout de safran qui reste qui reste planté en regardant juste euh, vite fait euh, peut-être une vue sur l'avant ah, <coughs> voilà donc pareil donc là, là, là les vues ont été, on a défini les vues euh, par rapport à, à nous ce qu'on voulait montrer mais euh, l'intérêt c'est qu'on peut se déplacer sur, euh, sur ces, ces épaves là. Le, le, la deuxième épave que je vais vous montrer, c'est le, le Léopold Huile, donc pareil. Donc il est un petit peu plus gros. Voilà, donc là, on est sur l'avant du bateau et donc, euh, et donc euh, on peut voir les différents éléments du, du bateau en se déplaçant dessus. Donc je pense que c'est un outil qui est euh, relativement très intéressant. Euh, D'une part, pour illustrer euh, euh, ce type d'épave. Euh, et bien évidemment, là, on peut rentrer dans une qualité de détail euh, qui est euh, euh, infiniment précise. Tout dépend du temps euh, qu'on y consacre, comme toujours. Et, euh, et en, même temps, euh, en même temps, pour, euh, pour les, les, les clubs de plongée qui plongent sur ces épaves-là, et qui représente quand même une activité économique importante dans une région comme la nôtre. C'est un atout qui est, qui est, à mon sens, à mettre en avant. Quoi. Voilà une dernière vue, dernière vue de l'épave, plutôt sur l'avant. Là, on retrouve, bah, pareil, comme les, comme les bateaux qui, étaient, qui ont coulé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là, un canon. Donc, beaucoup de, beaucoup de bateaux étaient... Terminé quoi. Donc ça un, le Lopéville c'est un paquebot qui a euh, qui était équipé en en qui était enfin, qui était, euh, qui était euh, comment dire, aménagé en hôpital euh, militaire. Voilà. Donc je vous remercie pour la présentation et euh, bah, si vous avez des questions je suis à votre écoute. Merci beaucoup Nicolas.